qui nous accorde de pouvoir réellement nos, nous approcher de lui afin de pouvoir le louer et le glorifier. Je sais que vous êtes nombreux derrière vos écrans et puisse réellement toute la gloire revienne réellement à notre Dieu. Nous voulons réellement euh, prendre le temps de pouvoir euh, prier, chanter quelques cantiques et alors nous écouterons la parole du Seigneur. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, Venant m'emmener à la maison, Une cohorte d'enjeux qui vient après moi. Venant m'emmener à la maison, Descend, descend, descend, doux charriot. Venons m'emmener à la maison. Descend, descend, descend, doux charriot. Venons m'emmener à la maison. Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier et te glorifier parce que ce jour éternel, tu le connaissais réellement, mon sauveur. Merci parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Seigneur, nous voulons apprécier chaque moment que tu nous accordes de pouvoir nous approcher de toi. Nous voulons apprécier chaque moment que tu nous accordes de pouvoir te louer, notre Dieu. Seigneur, merci parce que... Tu as vraiment permis que ce jour puisse arriver afin que nous puissions réaliser à quel point nous t'aimons, Seigneur Jésus. Afin que nous puissions réaliser combien, Seigneur mon Dieu, ta parole est tellement si importante dans nos vies, Seigneur. Tu as permis ces instants pour que nous puissions réaliser combien, Seigneur notre Dieu, il est bon de demeurer à tes pieds, Seigneur Jésus. Puisses-tu te souvenir de tous mes frères qui sont réellement derrière leurs écrans, Seigneur mon Dieu, de télévision ou d'ordinateur, Père, même de téléphone, afin de pouvoir, Seigneur, écouter et suivre cette réunion, mon Sauveur, Puisse-Tu les bénir richement dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, nous te recommandons ces instants afin que tu puisses être honoré, afin que tu puisses être exalté. Satan a déjà échoué mon sauveur, nous croyons réellement que la victoire est dans le camp, Seigneur tu ne nous as jamais abandonné, puis réellement prendre le contrôle Seigneur, conduis toutes choses mon sauveur, reçois l'adoration reçois la louange reçois nos cœurs qui t'élèvent et qui t'adorent en esprit et en vérité bénis ton serviteur, notre pasteur par la bouche duquel tu vas encore nous parler Seigneur, nous voulons réellement t'honorer et te louer dans le nom de Jésus Christ ton sauveur, prends le contrôle du début jusqu'à la fin Réjouis nos cœurs, au nom de Jésus Christ nous te prions Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons chanter euh, « Quel bonheur de marcher avec Dieu ». C'est le numéro 33 dans les phares 33. Quel bonheur de marcher avec lui avec lui, il conduira tous les pas de mon voyage ici bas. Quel bonheur de marcher avec lui! Alléluia! Alléluia! Gloire à son Saint-Nom, Alléluia! Alléluia, gloire à son, son nom. Le Seigneur m'a racheté dans son sang. Il m'a lavé. Alléluia, Jésus me guérit. Il guérit parfaitement. Me libère entièrement. Alléluia, Jésus me guérit. Il me baptise. alléluia, je m'en toujours, Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui, je m'en toujours, hueux. Alléluia. Gloire à son Seigneur, Alléluia. Alléluia, gloire à son Seigneur. Bientôt Jésus reviendra dans son sang. il me prendra. Alléluia, gloire à son Seigneur, Alléluia. Alléluia, gloire à son Seigneur, Alléluia, Alléluia, gloire à son Seigneur, Jésus reviendra dans son règne, il me prendra, Alléluia, gloire à son Seigneur. Que le Seigneur soit réellement glorifié, que le Seigneur soit béni. Nous remercions notre Dieu pour une année de plus qu'il a accordé à notre sœur Marie Chantal aujourd'hui. Que Dieu bénisse notre sœur, que le Seigneur soit réellement glorifié. Le 17 dans les fardes, je chante sur le chemin. Je chante sur le chemin, conduisant le Seigneur. Au calvaire où coule la plaine, le ruisseau vainqueur, viennent des flèches, mon blessé, mon Seigneur le sait. Il dirige, il conduit, et moi je le suis, moi je désire, je le voir, le voir face à face, et chanter pour toujours. Sa divine grâce Dans les rues pavées d'or élevez ma voix Mes soucis sont finis Je suis un grand moi Je désire Désire le voir Le voir face, face à face Et chanter pour toujours Sa divine grâce dans les rues pavées et d'or, élevez ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri dans Quand les flots rugissent encore du fond de l'abîme, le Seigneur prend ma barre divine, lui seul me dirigera en vallée en bas mais je sais très bientôt arriver là-haut moi je désire je désire le voir le voir face face à face et chanter pour toujours ta divine grâce dans les rues pavées d'eau et lever ma voix mes soucis Tant fini, je suis à l'abri Au service de mon Dieu La nuit peut s'en s'il Si sombre que je ne peux plus voir mon sentier Je me rapproche de lui Il m'éclaire alors Unissant nos efforts Me conduit au port moi je désire, je désire le voir Le voir face à face à face Et chanter pour toujours sa divine grâce Dans les rues pavées d'or et lever ma voix Mes soucis sont finis, je suis à la paix. Fin fond de la vallée, je vois les grassers. Il m'est donné d'entrevoir le Seigneur de gloire. Il est armé de l'épée, conduit la menée. Et je suis protégé, par à mon rocher. Oui, je désire, désire le voir. Le voir face face à face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or élevez ma voix. Les soucis sont finis, je suis mal. en moi je désire, désire le voir, le voir face sa face, et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues pavées d'or, et lever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Levons-nous, nous allons lire un psaume, et alors nous écouterons la parole du Seigneur. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 126, psaume chapitre 126, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 126. « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion,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 Moissonnerons avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Exaltez l'éternel, notre Dieu, et posternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'éternel. Notre Dieu, est posterne et posternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. Ah, ah, ah, ah, car il est saint. L'éternel est grand. de tous les peuples, qu'on célèbre son nom, quand est redoutable, qu'on célèbre l'avance, du Dieu qui aime la justice, venez, prosternons-nous et humilions-nous, réchissons les genoux devant le Créateur, car il est notre et nous sommes son peuple, le tout de berger, le tout que ça m'a conduit. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci. Que ton nom soit béni pour cette grâce que tu nous accordes encore en ce jour, au oh Dieu d'avoir. Ce souffle de vie et de pouvoir réellement aussi te célébrer, honorer ton nom, mon mes Père. Tu nous as crié pour cela, Père. Parce que si nous ne pouvons pas te louer, quitte pour nous encore louer, mon béni, mes personnes. Nos cœurs et nos âmes sont davantage attirés vers toi. Et disant la grâce voit vivre réellement pour toi, Père. Sur la terre, nous ne prenons plaisir qu'en toi, notre Dieu. Nous ne vivons que pour te servir, toi, notre roi. C'est pourquoi j'ai pris pour ton peuple, mon de Père Saint. Ils sont maintenant derrière leurs écrans, dans la maison, en différents endroits, mon Père, tu puissant oh Dieu, que tu puisses. Vraiment le bénir, et le fortifier davantage, mon Père. Tu es le Dieu qui donne encore la force, mon bénévole Père Tibisson. Tu as vu les larmes de ton peuple encore, Père Dieu, parce que chacun d'eux aurait aimé dans ta maison encore aujourd'hui, mon bénévole Père Tibisson. Mais tu as vu les circonstances, mon bénévole Père Tibisson, Dieu. Mais tu es celui qui bénit encore davantage, mon roi. Qu'ils soient tous bénis, qui soient tous fortifiés, mon Père Saint. Nous rendons gloire à ton nom parce que tu es la foi et grâce Seigneur. C'est toi qui nous as accordé la grâce de pouvoir vivre encore en ces temps, Père Dieu. Et dans un temps comme celui-ci, mon bénévole de témoigner que tu es vraiment le Dieu vivant. Merci. Merci encore pour les psaumes, merci encore pour les cantiques, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment heureux de savoir que parce que tu vis, mon bénémoine, Père Témissant, dans ces temps aussi, nous avons la grâce de encore pour ta gloire. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Nous prions pour tous nos frères, Père Tubisson. Sais, tu connais les requêtes, les besoins, je suis à y a, Père point Pétubissant. Sais, puis tu accorder encore la grâce encore à ce jour. Et viens aussi nous parler, mon bénémoine, Père Tubisson, sais, parce que. Ils sont nombreux de rires mon mon pour entendre ta voix encore aujourd'hui parce que nous avons vraiment besoin d'être éclairés, d'être instruits, mon d'être conduits encore par toi, mon bénévole Père Dieu. C'est un temps tellement difficile, personne, mais nous avons vraiment ta lumière qui éclaire encore davantage. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit donc glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions Dieu pour cette grâce qui nous accorde en ce jour et beaucoup de nos frères et sœurs qui sont derrière leurs écrans à cette heure-ci. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, assiste chacun et qu'il bénisse aussi chacun parce que c'est un moment qui n'est pas aussi facile, réalisant aussi que les décisions, les décisions qui ont été prises pour que les regroupements et tout cela ne puisse pas avoir lieu et selon les mesures sanitaires en rapport avec ces virus qui circulent effectivement partout et comme les saintes écritures nous le disent rendez donc à césar ce qui est donc à césar et à dieu donc ce qui est donc à notre dieu nous voulons prier effectivement aussi pour les autorités afin que les seigneurs notre dieu puisse aussi les aider dans un moment comme celui-ci, vous savez, les gens sont aussi dans un état de panique, ne sachant pas ce qu'il faut absolument arriver à pouvoir faire. C'est à ce moment-là qu'on a besoin, en fait, de l'aide du Seigneur et du secours du Seigneur. Il est celui qui arrête, effectivement, aussi ce qu'on appelle, effectivement, des, des, des maladies, qui arrête aussi, effectivement, aussi tout ce qui est comme tempête, et ainsi de suite. Mais si l'homme, simplement, pouvait reconnaître la main puissante du Créateur. Je crois que ce serait une... À l'époque, effectivement, il y a des temps, des années passées, effectivement, l'homme était encore plus proche, en fait, de son Dieu. Et il pouvait reconnaître, effectivement, que c'est Dieu qui est réellement aussi le Tout-Puissant, qui contrôle chaque chose. Mais avec... Le développement des choses, effectivement, la pensée de, de la création, la pensée même de, de la divinité s'éloignait effectivement des hommes. Alors, maintenant, tous ceux qui pouvaient réellement arriver à pouvoir maintenant avoir l'occasion de pouvoir sévir sur la terre, eh bien, ils sévissent parce que l'homme ne sait vraiment plus très bien quelle est la position qu'il doit arriver à pouvoir adopter. Mais nous remercions Dieu qui, dans un temps comme celui-ci aussi, nous a accordé la grâce d'avoir les yeux ouverts et surtout de réaliser effectivement que pour nous, sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre. C'est pour ça que nous, nous implorons la grâce de pouvoir nous aider, afin que nous puissions tenir encore jusqu'à ce qu'il vienne, parce que toutes ces choses, le Seigneur les avait aussi annoncées. Mais nous croyons que notre Dieu nous a accordé vraiment une, un privilège tout à fait exceptionnel, c'est que dans un temps et dans un moment comme ça, nous ne sommes pas inquiets, nous ne sommes pas troublés, mais nous sommes donc rassurés. C'est pour ça que nous pouvons que le glorifier tous les jours de ce qu'il vit. Parce que s'il n'était pas vivant, nous ne serions pas aussi dans un état de, de paix, parce que, parce que quand le monde est troublé, les circonstances sont là, qui fait effectivement que les hommes ne savent plus rien faire. Le peuple de Dieu est dans le calme. Et c'est comme cela que nous réalisons que même dans le temps où euh, les seigneurs, a eu à pouvoir aussi manifester aussi sa grâce à l'endroit de son peuple en Israël, en, en Égypte effectivement, qui était dans une contrée, il a témoigné qu'il était vraiment le Dieu de sa parole. Et nous savons que c'est Dieu toujours le même jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi nous lui implorons la grâce de pouvoir vraiment nous protéger. J'ai <coughs> appris <coughs> une nouvelle <coughs> qui n'est pas assez bonne aussi, c'est notre frère Victor qui est parti donc à, au Rwanda, donc à Kigali, pour visiter aussi sa maman, je pense que sa maman était malade, mais là je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, nouvelle que sa maman donc est, est donc partie. Et c'est douloureux parce que. et Mais je remercie Dieu parce que le frère avait dans son cœur ce désir de pouvoir aller quand même voir sa mère, vu l'âge aussi avancé et l'état. Et il réaliser qu'effectivement que c'était important et c'était difficile pour lui mais il voulait effectivement l'avoir avant que des circonstances comme ce que vient d'arriver ne puissent arriver mais qu'il ait au moins l'occasion d'apporter au moins un témoignage de la part du Seigneur à l'endroit de sa mère parce que comme il était auparavant ce n'est plus ce qu'il est devenu. Et je crois qu'il a eu l'occasion de pouvoir le faire et il remercie aussi je pense le Seigneur d'avoir permis qu'il ait vu sa mère avant que sa mère puisse partir. Nous allons prier pour lui, pour que vraiment le Seigneur puisse le consoler, parce qu'il est le seul qui console le cœur. Notre Père se laisse, notre Dieu. Nous nous tenons encore devant ton trône de grâce, avec ton peuple, qui est aussi là à l'écran, à l'instant, mon de ma Père Dieu. Nous prions pour notre frère Victor était parti donc à Kigali et qui a eu à pouvoir avoir cette situation de pouvoir les visiter sa maman, mais voilà que sa maman est partie. Tu es vraiment le Dieu qui console, tu es vraiment le Dieu qui soutient, le Dieu qui fortifie, parce que c'est aussi la grâce qu'il a reçue de ta part pour qu'il puisse aller là-bas, enfin de, de pouvoir réellement, Père Saint, au Dieu, parler à sa mère, lui témoigner de ta grandeur, lui témoigner réellement de ta puissance, lui témoigner de ce que toi tu es capable de pouvoir faire, mon bénéfice, personne. tu lui as accordé la grâce, les témoigner réellement aussi à sa mère. Nous croyons cela, Père, Dieu, avant que sa puisse traverser effectivement la ligne, aller par tout le chemin, que quand on y va, on ne sait pas revenir, personne. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais. Puisse le consoler là-bas, mon béni, Père Saint. ne soit pas seul, même la famille aussi, Père dieu puisse agir, car nous t'avons ainsi prié. au nom de Jésus Christ. Amen. Nous réalisons certainement c'est vrai, que avec tout ce qui se passe autour de nous, je crois que l'humanité et le monde doit arriver à pouvoir prendre conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Et qu'effectivement, que tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir réaliser et faire aujourd'hui, ça ne peut même pas arriver à pouvoir contrer ce que Dieu peut décider de pouvoir faire. Nous avons, selon la science, développé beaucoup de choses comme de puissance, des armes tellement aussi sophistiquées aujourd'hui. Et on se rend compte qu'effectivement, que bien qu'on puisse avoir toutes ces armes, cette puissance qu'on élève effectivement, même des millions qu'on peut avoir, mais une petite chose... Comme un virus qui sortit, effectivement, on ne sait pas la stopper. On ne sait pas arriver à pouvoir la stopper. On fait des efforts, mais le Seigneur a accordé la grâce que cela soit stoppé. Ça, nous le croyons, et ça, je crois que tout un chacun de nous doit croire cela. Je parle effectivement aux croyants, parce que nous devons surtout être au courant de ce que Dieu, notre Seigneur, c'est pour ça qu'il nous est nécessaire de nous attacher à Dieu, pour connaître, effectivement, quel est le plan et le programme du Seigneur dans un temps comme celui-ci, et qu'est-ce que, effectivement, le Seigneur est en train de faire, et qu'est-ce qu'il attend, effectivement, de nous. Il est vrai, comme, effectivement, ben, les gens ont beaucoup de pronostics, effectivement, et, mais nous, nous devons être conscients que, dans le Saint-Écriture, c'est quoi C'est un livre de Amos que je voudrais... Euh, juste lire maintenant Amos, chapitre, je pense que au chapitre 3, juste me référer à cela, simplement une écriture, et puis bon nous lirons une autre. Je pense que c'est dans, dans le livre de d'Amos au chapitre 3, et je pense que c'est cela, Amos au chapitre 3, le verset, je pense, doit être le verset 6. Il nous dit ici, <coughs> Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans le « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Donc, nous comprenons que qu il n'y a rien qui échappe notre Dieu. C'est là le privilège que le peuple de Dieu a, et la grâce de pouvoir réellement être un peuple. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, encore, la parole de Dieu est prêchée, pour que ceux qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur puissent arriver à pouvoir réellement connaître le Seigneur. Parce que le désir de notre Dieu, c'est que la création qu'il a menée à l'existence ne puisse pas se perdre mais réellement que chaque être humain qui a été créé puisse être réellement aussi sauvé comme le dit dans 2 Pierre au chapitre 3 car la volonté de Dieu c'est qu'aucun ne périsse mais que tous reviennent donc à la répentance les gens n'ont jamais bien compris les seigneurs ils ont toujours pensé que parce que quand j'entends les uns les autres qui parlent effectivement que oui si Dieu était là, ceci ne serait pas arrivé et puis cela effectivement aussi dans le monde chaque fois qu'il y a le malheur, ah ah, on nous parle toujours de Dieu, mais si Dieu, est -ce que comment il peut accepter qu'il y ait des enfants qui meurent là-bas, qu'il y ait la guerre à gauche et à droite. Quand il y a le malheur, on l'attribue à Dieu. Mais maintenant, quand les gens sont dans leurs euphories, effectivement, là, ils ne pensent même pas à Dieu. On ne pense pas à Dieu quand on est dans nos euphories, dans nos effectivement, on ne pense pas à Dieu. Mais quand il y a un problème, on prend tout ça, on met sur le dos de Dieu. Mais quand tout va bien, on ne dit jamais Dieu, merci au Dieu du ciel que tu as permis que nous puissions nous lever aujourd'hui, aller dans notre travail, vacances, occupations, avoir la nourriture. Je parle un peu du moins, avoir la nourriture, effectivement, que nous sommes bien dans nos maisons. Non, on ne dit pas merci à Dieu, mais il suffit simplement qu'il y ait une petite calamité, oh si Dieu était bon, c'est Dieu dont on nous parle, effectivement. Pourquoi on n'aurait pas permis une chose, effectivement ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que l'homme ne connaît pas, parce que c'est aussi par ignorance, mais quand on les invite aussi à pouvoir venir s'approcher de Dieu aussi, pour comprendre aussi les choses de Dieu, effectivement, ils n'en veulent pas. Mais chaque fois qu'il y a une circonstance qui arrive, effectivement, qui fait, effectivement, que les gens se tournent et concernent. pourquoi Dieu a permis, pourquoi Dieu a permis Donc, nous comprenons, c'est parce qu'effectivement, que l'homme pense qu'effectivement, que... Tout ce qui est mauvais, c'est Dieu qui arrive à pouvoir le faire. Mais c'est la tactique de l'ennemi, en fait. Satan, il est tellement rusé qu'il veut, en réalité pousser les gens à pouvoir toujours penser qu'effectivement que tout ce qui est mauvais, en fait, vient de Dieu. Alors maintenant, tout ce qui est bon, alors il vient de qui Donc c'est ça, la pensée diabolique, en fait. Satan, c'est démon, effectivement. Dans le monde, en fait, il y en a de ceux qui pensent qu'il n'existe pas, en fait. Que le mal n'existe pas, en fait. On a invadé. Non, les démons existent. Satan existe effectivement. Et c'est lui qui, qui est l'auteur de tout ce qu'on peut arriver à pouvoir avoir. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. La Bible nous dit qu'effectivement, il faut que les gens apprennent à lire la Bible. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait est toujours bon. Alors il, il n'est pas l'auteur du mal. Mais... Il est comme Dieu, puisqu'il est Dieu, il connaît la fin avant les commencements. Donc tous les événements qui peuvent passer, eh ben, il le sait. C'est pour ça que notre, le Seigneur, notre Dieu connaissant effectivement le futur, il a aussi eu un programme qu'il a donc eu à pouvoir établir. Ainsi, nous en tant que peuple de Dieu, nous devons surtout être sereins. Nous sommes sereins pourquoi parce que, pas, on ne peut pas qu'on est serein comme ça parce qu'on se dit « bon, puisque non », parce qu'on est serein, parce qu'on sait ce qui se passe et on sait aussi l'issue de cela et ce qui va se passer. Comment nous le savons effectivement Mais c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Et comme l'avons entendu, effectivement, quarrive t et malheur sans que le Seigneur l'ait ordonné, sans que le Seigneur le sache. Donc, il sait, effectivement, les choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, effectivement, ce qui se passe et, et pourquoi les choses arrivent ainsi. Le Seigneur lui-même m'a veillé à pouvoir dire que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et puis, effectivement, aussi, il est parlé qu'on entendra des bruits de ceci, des bruits de cela. Ces choses doivent réellement arriver. Et puis, nous comprenons effectivement que quand ces choses arrivent effectivement, mais pour nous, ça nous ramène quand même à quelque chose à pouvoir comprendre. Vous savez, dans les scènes écritures, beaucoup de choses ont été donc annoncées qui devaient donc prendre place dans les temps à venir. Et beaucoup de gens, peut-être, en lisant, peut-être parmi ceux qui sont de croyants, ils se posent des questions aussi, en se posant la question, mais comment est-ce que ces choses vont arriver? Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment? Bon. Avec l'exemple que nous avons, que nous voyons aujourd'hui, parce que je vais dire question, avec l'exemple que nous voyons aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on a pris comme décision par le gouvernement? C'est pour ça que nos, nos réunions sont devenues des réunions en, en ligne, effectivement. Qu'est-ce qu'on a pris comme décision? La décision est telle que toutes les églises sont donc fermées. Ça ne vous dit rien Toutes les églises sont enfermées. Et vous voyez à peu près. Alors, ça, je veux que vous compreniez, en fait, que, voyez-vous, Satan, il est vraiment rusé. Il a, il a, il a fait en sorte de lancer un peu quelque chose. Pour voir comment, effectivement, les réactions vont se faire parmi les gouvernements. Et vous devez savoir que tous les gouvernements du monde, aujourd'hui, ils ont fermé les écoles. Ah oui, oui, vous, vous n'avez pas remarqué. Donc c'est une décision comme une décision uniquement, en fait qu'on a pris le monde entier depuis la même décision. Et c'est comme ça que nous, nous avançons dans ce que nous, nous pouvons. Nous pouvons comprendre que personne ne pourra ni acheter, ni vendre, effectivement. Parce qu'ils vont. Les gens vont dire, mais comment ça va se passer Mais en fait, on voit déjà les tests. Ceci est un test, effectivement, pour voir effectivement comment ça va se passer. Les démons sont derrière, n'oubliez pas cela. Satan est derrière. Donc, pour voir, on lance là, on ferme tout, effectivement. Maintenant, on va voir. Et puis, parce que l'objectif, quoi c'est toujours les églises. Et là, on peut dire, maintenant, personne ne peut prier parce qu'on va commencer à pouvoir... C'est pour que nous réalisons que ce que le Seigneur nous a dit, ce ne sont pas des choses imaginaires, effectivement, qu'on reste en tête de dormir. Non, ce sont des choses vraies. Nous, nous avons la grâce de pouvoir voir et de réaliser, effectivement, quand quelque chose se passe, effectivement, le Seigneur nous réveille. Il donne effectivement, dit, mais souvenez-vous. C'est le signal, effectivement, pour que vous ne venez pas rester comme ça en attendant, c'est rien, oui, c'est sûr et certain que cette chose ici, cette épidémie ici, qui est qu'on a appelé la pandémie, va vraiment passer. Ça va passer, et parce que c'est vrai qu'il y a la peur de tout le monde, et que ah, ça va maintenant détruire, ça va être une, une contagion mondiale, et puis bon, destruction, etc. Non, ça ne va pas détruire le monde entier. Non, ça va pas détruire le monde. C'est une période, effectivement, pour quelle raison Parce que vous devez toujours savoir quel est le programme de Dieu pour aujourd'hui. Nous, nous le savons. Les gens sont dans la panique parce qu'ils ne connaissent pas le programme de Dieu. Mais vous, vous ne devez pas dans la panique. Vous devez simplement dire, Seigneur, même si la contagion frappe en plus midi, nous avons l'écriture qui nous fait savoir, effectivement, ce que nous sommes. En fait, nous ne vivons pas comme des personnes, effectivement, qui ne savent pas où ils vont. Nous ne sommes pas des gens qui, qui prient comme ça, comme c'est un dieu abstrait qu'on ne connaît pas tellement très bien. Nous ne sommes pas des gens qui sont, qu'on a trois dieux, on ne sait pas lesquels il faut aimer. Nous, nous sommes des dieux, des gens qui savent qui est le vrai dieu. Le Dieu que nous aimons. Et puis, en plus, nous sommes en communion avec lui. Ce qui veut dire qu'effectivement, que quand il y a une situation, eh bien, nous nous mettons à genoux. C'est Dieu nous entend, entend la prière et nous révèle ce qu'il en est. Et puis, quand le Seigneur puisse nous assister, il nous la chose. Vous savez, nous devons prier Dieu selon sa volonté. Et quand il permet quelque chose, effectivement, pour qu'il y ait quand même un réveil parmi les gens, nous devons prier que le Seigneur nous aide à ce que les gens se réveillent, comprennent et prennent conscience, effectivement. Qu en réalité, le temps... sont des... Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, presque dans le monde, tout le monde est en panique. On interdit les accès dans, aux États-Unis, et puis les magasins... Je, je, passe, je crois que tout le monde a pu suivre, effectivement, combien du jour au lendemain, les magasins ont été envahis par les gens, parce que les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de la mort. Mais c'est ça le problème. Ils s'accrochent tellement à des choses parce qu'ils veulent que leur vie soit prolongée, ils ne veulent pas mourir. Mais le, la Bible, le Seigneur leur donne vie éternelle gratuitement. C'est gratuit. Au lieu de pouvoir coquiller dans le magasin, il faut d'abord se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer, effectivement Quand vous êtes avec Dieu, celui qui est l'auteur de la vie, et qui vous donne effectivement la réponse, vous êtes rassurés en fait. De qui aurais-je peur aujourd'hui Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu le croyant, nous avons reçu une, une grâce extraordinaire, ce que nous savons que le véritable enfant de Dieu, la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Alors, ça veut dire que si la mort n'a plus de pouvoir sur le croyant, est-ce que j'aurais peur de ce qu'on appelle virus, qu'on appelle coronavirus Est-ce que j'aurais peur Non Un enfant de Dieu, il n'a pas peur de la maladie, il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il a... Même si on est tombé malade, on va dire, mais, mais non, nous, nous tombons malades aussi, nous sommes des hommes. Mais même si je tombe malade, qu'est-ce que je vais faire mais je sais une chose que il, il y a le grand médecin. Il est par ses maîtres et sûr. Nous avons la guérison. Mais oui, c'est sûr et certain. C'est comme ça que nous vivons en fait. Nous vivons donc par la foi, la foi où pas à moi, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans celui qui a eu à pouvoir faire la promesse. Et celui-là ne se trompe jamais. Il tient toujours ses promesses. Et quand il a dit effectivement, il nous a prouvé que effectivement c'est lui qui guérit. Nous avons les témoignages. Donc nous avons l'assurance de savoir qu'effectivement... que. Notre Dieu vivant, et que nous croyons en celui qui a fait effectivement aussi la promesse qu'il est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que nous regardons en disant qu'effectivement, lorsque que le monde est tellement dans euh, les chamboulements, effectivement aussi, le peuple de Dieu doit vraiment être en paix. Parce que si vous vous confiez dans toutes ces alarmes, effectivement, Rien que par la situation dans laquelle vous pouvez avoir maintenant la peur, vous devenez encore beaucoup plus malade. Et plus vous êtes dans la peur, effectivement, plus vous perdez la foi. Et quand vous perdez la foi, quand vous perdez la foi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les démons vont encore davantage avoir accès. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Votre condition va devenir tellement si pire. Or, qu'est-ce qui se passe effectivement? La Bible dit mais, résister à Satan d'une foi ferme. C'est-à-dire que c'est avec la foi que nous avons effectivement que Satan ne sait pas s'approcher de nous. Donc, nous devons avoir foi, mais pas foi en nous, mais foi dans la parole de Dieu. Et quand nous sommes, nous sommes concernés par celui qui nous sommes informés par le Seigneur, qui nous montre effectivement ce qu'il en est, alors nous marchons vraiment avec beaucoup d'assurance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le monde est dans les bichos, dans les mois. se pose la question, comment ça va se passer le lendemain Et c'est normal, mais nous, nous savons comment sera le lendemain. Parce que <rire> ceci va se stopper, pour quelle raison Parce que Dieu a un programme. Mais ceci est une petite secousse, effectivement, pour réveiller quand même le croyant, réveiller effectivement tout ce monde, effectivement parce que Dieu, il faut que nous connaissions réellement ce Dieu que nous, que nous servons, le Dieu de la Bible, en fait. Il n'a il pas le désir que les gens puissent mourir, il n'a pas le désir de pouvoir que les gens puissent souffrir, mais c'est pour ça que lorsque quelque chose, avant que cela puisse se passer, effectivement, Dieu avertit toujours. Mais le problème, c'est que, vous, vous direz mais comment il fait mais, mais combien, comme, combien, comme, combien de fois est-ce que la parole de Dieu n'a toujours pas été prêchée et annoncée effectivement que le Seigneur avant que les calamités ne viennent il veut qu'en fait que le peuple soit épargné et tout ça jusqu'à aujourd'hui encore d'ailleurs nous avons aussi l'internet aujourd'hui pour pouvoir, il va pouvoir apporter la parole de Dieu c'est le moyen que tout le monde peut même avoir accès voir entendre, donc personne n'est épargné donc Dieu ne détruit pas avant de détruire, il avertit d'abord c'est à cause de l'amour qu'il a pour l'homme mais c'est l'homme qui doit aussi prendre conscience qu'effectivement, que c'est que Dieu, effectivement, c'est un bon Dieu, qu'on le coûte d'abord pour savoir effectivement ce qu'il en est. Je crois que vous vous souvenez effectivement quand il était parlé, effectivement, en rapport avec la question concernant Jérusalem, effectivement, dont les temples, qu'il ne sera pas, il ne sera pas ici pire sur pire, il ne sera renversé. Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 24, effectivement, et le Seigneur a répondu à ces questions, il dit, mais oui, lorsque vous verrez Jérusalem investi, sachez que ce sont temps. Vraiment que... Ce qui s'est passé, ce que les armées des Titus, effectivement, sont rentrées, mais tout le monde ne comprenait pas, mais bon, c'est normal. Mais les disciples, quand ils ont vu cela, se disent, oh Seigneur, c'est qu'il y a une situation qui va prendre place, nous nous devons partir, parce que tu as dit que quand on voit ça, c'est son temps d'appartir. Les gens qui n'avaient pas eu à pouvoir vraiment croire au Seigneur, parce que, comme vous savez, il était vraiment épuisé, ils n'ont pas cru à ce qu'il avait dit, ben, ils sont restés. Ils ont prié, le Dieu, Jéhovah, comme il est prié, effectivement. Mais vous connaissez la suite, effectivement. C'est là qu'il y a la diaspora juive, où tout a été détruit. Donc, il y a toujours, effectivement, quelque chose que Dieu avertit d'abord. Et puis, à ce moment-là, tous ceux qui veulent écouter, effectivement, prendre conscience de cela, alors, ils seront épargnés. C'est pour ça aussi la même chose. Donc, nous, nous, devons être conscients, effectivement, que quand ces choses, ainsi, commencent à se passer, il n'y a pas de panique. Qu'est-ce que la Bible nous dit, effectivement Les quand ces choses commencent à arriver, paniquez-vous Non Rélevez vos têtes, car votre rédemption est proche. Bon, ça c'est nécessaire pour que nous puissions comprendre effectivement qu'il est absolument important pour nous de pouvoir être dans une condition telle que nous soyons vraiment informés. C'est pour ça qu'il nous est nécessaire de pouvoir écouter la parole de Dieu. Et comme la Bible nous fait savoir effectivement que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend la parole de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu effectivement, par la prédication de la parole que le Seigneur parle à son peuple, parce qu'il est fait par la parole. Ainsi, quand nous sommes dans la maison du Seigneur et que nous écoutons la parole de Dieu, on doit vraiment être très, très attentif et surtout bien écouter comme les disciples écoutent effectivement, avec la pensée de pouvoir entendre effectivement ce que, que le Seigneur veut que nous puissions saisir. C'est nécessaire, parce que si nous, sommes, si nous nous rassemblons simplement pour voir, et sans prêter attention, lorsqu'on sera dans des conditions telles que les événements que le Seigneur avait, qui se passent effectivement, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'on sera paniqué, qu'est-ce qui va se passer effectivement Mais quand on sait effectivement que le Seigneur nous a parlé de ces choses et que ces choses se mettent en place effectivement, alors qu'est-ce qui se passe effectivement Nous revenons en fait avec crainte et respect du Seigneur, que ton nom soit béni, parce que si nous ne savions pas ceci, dans quelle direction nous serions parce que nous serons comme tous les hommes, effectivement, qui sont dans la débarnade, effectivement, mais comme tu nous avais prévenu, tu nous avais dit aussi en nous prévenant, tu dis ce qui va se passer, et ce qui va se passer aussi après. Qu'est-ce qui se passe, effectivement C'est que le monde est en ébullition, mais nous savons qu'effectivement, que les chaos comme le jugement qui doit descendre, ça ne peut pas descendre maintenant. Parce que j'ai reçu des questions qui me posaient effectivement, euh, frère, en rapport avec le coronavirus. Bon, je n'ai pas tout le monde entendre, je n'ai pas entrer dans ces choses-là. Parce que nous sommes, ce n'est pas, pas le sujet nécessaire de pouvoir prêcher sur le coronavirus. Ce qui est nécessaire, c'est pouvoir parler du plan de Dieu pour nous. Dans notre aujourd'hui, effectivement, donc le corona, vous l'entendez à la télévision, à la radio, on en parle, mais vous savez ce que c'est. On l'a a donné le nom de corona, mais c'est toujours un démon. C'est un mauvais esprit, effectivement, qui circule, effectivement. Alors nous, nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de cela. Puis comme un cantique l'a dit, sur le chemin va sans peur. C'est cela que nous devons, avant de pouvoir lire, c'est ça que nous devons être sûrs et certains, de ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas nécessaire de pouvoir paniquer, en fait. Quand le monde panique, nous, nous sommes dans la paix. Oui, oui, pourquoi Parce que nous disons toujours, quand nous prions, même quand nous prions, notre Père céleste, nous disons notre Père céleste qui est aux cieux. Donc nous avons notre Père. Ce royaume, ce monde ne nous appartient pas. Mais nous avons notre royaume auquel nous, nous appartenons, effectivement. Et dans ce royaume-là où nous sommes, nous avons un Dieu. Et ce Dieu est notre Père. Et il a toutes choses, effectivement. Quand la maladie frappe. Vous savez, c'est aussi un cantique que nous chantons. Et quand la maladie vient, elle travaille pour mon bien. C'est ça, je pense. Hein? C'est ça, la maladie vient. Elle... Non, non, non, non. Donc, e... Et fortifie ma foi puisque j'aime Jésus. Donc, euh, <rire> c est, c est, il va pas me faire paniquer, mais fortifie-moi, il faut dire, Seigneur, tu as, fait, tu as fait la promesse, et tu es capable. Et aujourd'hui encore, il dit, Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu qui fait des merveilles. Parce que nous savions une chose que tu dis, le monde ne peut pas comprendre, mais nous comprenons. Nous savions que quand même, lorsque les deux qui, les, les ceux qui étaient assis, qui avaient été l'homme qui était vêtu en lin, effectivement, qui avait l'écritoire à la ceinture, effectivement, et qui devait passer parmi Joseph, pour pouvoir pour pouvoir frapper tout ça, effectivement, on lui a dit ne touche pas à l'huile. Je crois que peut-être vous, vous vous souvenez plus encore, effectivement, de la procédure. Donc, cest qu'on peut pas toucher aux l'huile. C'est-à-dire qu'effectivement, que jusqu'à ce qu'on ait marqué du saut sur le front des serviteurs de Dieu. Maintenant, vous comprenez, effectivement. Donc, effectivement, ça, ça peut passer d'une certaine manière ou d'une autre. Mais le peuple de Dieu, c'est tout à fait différent. Et puis, en plus, on ne peut pas détruire aussi longtemps que le peuple de Dieu est là. Donc, si vous croyez que vous êtes le peuple de Dieu, donc vous devez simplement être rassuré avoir confiance effectivement dans le Seigneur. C'est là le privilège que nous avons effectivement de connaître Dieu dans ce monde dans lequel nous sommes. Et nous marchons avec assurance, comme nous l'avons entendu. Je pense c'était mardi ou je ne sais pas quel jour effectivement. Et là nous avons entendu que, comme Jean pouvait dire que maintenant nous sommes enfants de Dieu maintenant. Et si nous le sommes effectivement, alors on est différent. On doit comprendre qu'effectivement, que si nous sommes enfants de Dieu, de qui aurais-je peur De quoi aurais-je peur, effectivement euh, Serait-ce la tribulation Vous savez, je crois que c'est quelque part, quelque part dans les scènes Écritures, parce que je voudrais lire dans les, dans les livres de Luc tout à l'heure, mais je voudrais quand même cela, je crois que c'est dans le livre de Romains, je pense qu'il dit, hein, Romains ici euh, au, au chapitre 8, ça c'est l'apôtre Paul qui, qui nous, nous, fait, nous fait part de cela, Romains 1, au chapitre 8, et, et nous disons à partir du verset 35, je pense, il dit ceci. D'abord, je dis cela, mais vous devez comprendre. Qui nous sépara de l'amour de Christ, serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la ou le péril ou l'épée C'est là qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a donc aimés.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 ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Donc, même, même, même un démon qui a la taille, je ne sais pas quelle taille, Est -ce que, mais, mais qu'est-ce qu'il peut me faire Est-ce que vous comprenez Donc peu importe la taille de ces démons, il ne peut rien me faire. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons une grâce, un privilège. Parce que d'abord ici, dans toutes ces choses, en fait, nous sommes plus que vainqueurs mais nous avons l'autorité, même si je suis tombé dans une situation, effectivement, il y a quelque chose que Dieu nous a donné la grâce, c'est de nous relever, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne nous a pas sauvés pour être perdus par après, jamais. Et s'il nous a sauvés, et que nous avons eu à voir la grâce de recevoir Christ notre Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé Ce que Dieu nous a ramené à la position, comme à l'époque. Ça veut dire quoi, comme à l'époque Mais comme temps. Et c'est ça en fait l'avantage, la, la grâce que nous n'avons pas beaucoup plus appréciée, parce que si vous remarquez très bien, frères et sœurs, <rire> je dois lire dans le livre de Luc tout à l'heure, mais si vous remarquez très bien quelque chose, c'est que quand Adam était dans le jardin d'Éden, nous l'avons souvent entendu, mais nous avons remarqué qu'effectivement qu'il avait quelque chose de tellement particulier. C'est-à-dire qu'il était d'abord euh, dans la pays, il gérait toutes choses, effectivement. Il était, il était Dieu, il était sur la terre, il, il, il pouvait faire ce qu'il avait envie de pouvoir faire. Est-ce que vous vous souvenez Et c'est cela, effectivement. Donc là, là dans ce domaine, dans il se trouvait, mais il y avait oh, Quelle est la maladie qui pouvait s'approcher d'Adam amen, amen. Quel est même cet ange qui pouvait arriver à voir venir pour dominer Adam Il n'y en avait personne. Dieu lui a dit, effectivement, mais tu vois, je te pour dominer sur toute chose. C'est qu'il avait l'autorité, effectivement. Le seul qui était au-dessus de, d'Adam, c'était Dieu. Et c'est Dieu en question, c'était son père. Donc, il, il commandait, il agissait, il disait la chose, effectivement. C'est ça, ça, en fait, qu'on doit comprendre. Mais maintenant, quand la chose est arrivée le serpent a séduit Ève, ça, Adam savait ce qui se passait ah ben oui, quand il a vu la femme, c'est sûr parce que ce n'est pas Adam qui est parti le premier. C'est le serpent qui est parti vers, vers Ève, et puis les serpents, et c'est Ève qui est venue maintenant avec les, les fruits pour dire goutons, effectivement. Il le savait très bien. Ça veut dire qu'il connaissait sa position. Mais il a voulu aussi parce que Dieu était Dieu d'amour. Et vous, quand vous connaissez effectivement, effectivement, comment sont les choses, effectivement, comme Abraham, vous connaissez avec Sarah. Vous vous connaissez, non Quand Sarah a Sarah Harry. Dieu pouvait éliminer Sarah sur place, mais avec Abba. C'était un qui touchait là, touchait celui-ci. Dieu est plus sage que nous, en fait, dans sa façon de voir. Alors, maintenant, regardons, effectivement, ce que, qui s'est passé, effectivement. que Mais Maintenant, c'est pour ça que, lorsque cela s'est passé, le livre, donc, euh, les titres de propriété, donc, qui faisait de lui, hein, qui avait un pouvoir dominer sur tout ou même pas aucune maladie, pas même aucun esprit, effectivement, ne pouvait avoir, parce que vous avez remarqué très bien, je ne sais pas si vous l'avez fait, attention, <rire> c'est que, quand il a été chassé, des serpents et descendu dans le jardin, il n'est pas allé vers Adam. Ah oui, parce qu'Adam avait l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait pas s'approcher de lui, mais celui là il a l'autorité. Parce que oh, quand Dieu créait cet homme ici, il était tellement heureux. Et, et vous vous souvenez, nous en avons parlé ici. En réalité, effectivement, parce que qu'il s'est posé la question. Mais et, et, pourquoi Dieu est tellement si content? Pourquoi est-ce que Dieu veut tellement le créer? Et puis, on voit comment Dieu parle de lui avec plaisir. Il ne savait pas qu est -ce, qu est, quel est le projet que Dieu avait avec cet homme-là. C'était en lui Dieu. Et il ne pouvait pas savoir qu'il est projeté. Lui, il savait pourquoi il criait cet homme. Parce que tout le plan qu'il voulait déployer, effectivement, c'était dans cet homme-là. Et le Dieu qui voulait se projeter lui-même, c'était dans cet homme-là. Pas dans un ange, dans cet homme-là. Faisons donc l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Et puis les il chose qui domine. Il n'avait pas dit que les anges dominent. Est-ce que vous comprenez Donc, vous devez comprendre l'amour profond de Dieu. C'est pour ça que la Bible est vraiment un livre glorieusement merveilleux et vraiment béni. Oh, frère et soeur. Et c'est comme ça qu'il a bien donné les noms d'Adam. Est-ce que vous comprenez Donc, en fait, quand on parle d'Adam, quand on en parle les noms Adam, ça veut dire que Dieu soit béni c'est que l'homme que Dieu avait créé, Adam, il était à la fois mâle et femelle. C'est ça, on oui, c'est Donc quand on appelle Adam, c'est comme ça, donc il était mâle et femelle. Donc en lui, donc, tout cela. C'est pour ça qu'on ne va pas dernier, du dernier Adam, non pas... Donc, euh, eh ben, le dernier Adam, qu'est-ce qu'il avait aussi besoin Il avait aussi besoin que cette épouse qui était donc en lui soit aussi manifestée. Amen. Amen. Adam, Adam. Donc euh, quand il était créé, tout était en lui. Oui, l'épouse était en lui. C'est pour ça que le premier Dieu est parfait. Hein? Le premier, il a dû l'endormir pour que la femme puisse sortir. Et le dernier aussi, il a dû l'endormir pour que la femme puisse aussi sortir. Ah, il est bon notre Dieu. Le plan que le Seigneur, notre Dieu a fait pour son peuple, c'est un plan merveilleux. C'est pour ça que sur la terre, même si les hommes parlent effectivement, nous, nous savons d'où nous venons. Et aussi ce que nous sommes en train de faire sur la terre. C'est pour ça que vous voyez que quand on nous dit qu'on doit fermer, que non, les larmes coulé. parce que Seigneur, on dit, mais mon Dieu, mais nous vivons que pour cela. Notre but sur la terre, c'est de pouvoir te servir. D'être vraiment dans ta maison à toi, c'est là le moment le, le plus du saumon pour nous, en fait. Pour pouvoir parce que nous avons compris ce que cela veut dire en fait, effectivement. Que on peut avoir la nourriture à la maison, on peut, mais, mais manquer Dieu, c'est la chose qu'on ne peut pas. Donc, on ne vit que parce que c'est Dieu la vie, effectivement. Il est l'essence il est, il est, le, même de notre vie, en fait. Le bonheur de notre existence sur la terre. Parce que nous savons que les hommes nous abandonneront un jour, mais jamais lui. Et c'est là que nous disons que c'est notre ami fidèle. Et comme on l'appelle fidèle, il est vraiment fidèle. Quand tout le monde t'a oublié, t'a abandonné, lui ne t'oublie jamais. Lui ne t'abandonne jamais. C'est pour ça que nous le remercions pour ça. Ainsi donc nous comprenons que quand euh, cela s'est passé, alors le titre de propriété qu'avait donc euh, Adam, Satan se disait que moi je vais donc arriver à pouvoir prendre cela, pour arriver à pouvoir effectivement, mais Dieu n'avait pas dit que l'ange devait dominer, avoir la domination de toutes choses. Non, vous comprenez Parce que le titre de propriété, parce que ça ne révélait que ça qu'à un fils. Vous comprenez Ça ne peut dire qu'à un fils. Quand vous, vous avez vos enfants, ce sont ceux qui sont des héritiers. Est-ce que vous comprenez Donc Dieu ayant donc un fils, vous comprenez Il est bon. Hein? S'il n'avait pas les fils, il mais il a eu un fils. Donc Adam, il a eu un fils, effectivement. C'est pour ça qu'il dit, mais auquel des ans Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui Aucun. Okay. Donc, alors nous comprenons qu'effectivement, que Satan espérait que les titre de propriété me revient. Dieu est très sage avant que le monde soit, et que même les anges soient créés, il avait vu ce plan, il connaissait la pensée qu'il allait avoir, il dit non, non, non, non, non, non, <rire> c'est l'héritage, l'héritage revient aux enfants, amen. donc, comme tu n'es pas un enfant, ça me revient, amen, amen. alors il dit, oh, à ce moment-là, il dit, mais la sémence de la femme, t'écrasera de la tête, effectivement, et c'est comme cela que, ainsi donc, nous avons vu que quand il est venu, Dieu soit béni. Quand la sémence est la femme, parce qu'on se disait, mais, vous vous mais, parce que vous savez, le la, la langage de Dieu, <rire> il faut que ça soit Dieu qui te révèle pour que tu comprennes. Il pouvait écouter tout ça, il ne pouvait pas comprendre parce que il, la sémence de la femme dit, mais, et la sémence de la femme. Il pouvait dire effectivement, mais, comprenant rien. Mais c'est là que Dieu dévoilait son plan. Comment est-ce qu'une femme peut avoir la sémence? Gloire à Dieu. Et autant marqué, il interprète lui-même sa parole. Et, et oui, sans, sans quelque chose qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ni à la pensée de l'homme, effectivement. Et voilà qu'un jour, l'ange Gabriel se présente devant une jeune fille. C'est quand même merveilleux, cette écriture de, de Genèse, chapitre 3, verset 15. Des centaines, des centaines d'années. des abrahams sont passés. Les cécis sont passés. Tout cela, effectivement, cette écriture attendait que cette jeune fille puisse naître. C'est quand même extraordinaire. Attendez que cette jeune fille... Toutes les jeunes filles pouvaient naître, effectivement. Mais on attendait seulement celle-là. Amen. Amen. Oh, Dieu. Les, beaucoup de gens vont être dans ce monde. Mais Dieu n'attendait que vous. Amen, amen. Bien sûr, mon frère, amen. Il y a beaucoup de populations, mais le regardez, il regarder, il ne trouve pas celle ou celui que lui a eu à pouvoir vraiment vouloir prédestiner pour qu'il puisse être héritier de la chose. Mmh. Jusqu'à ce que. C'est pour ça que vous devez réaliser, effectivement, que beaucoup de vos camarades, beaucoup de bébés qui étaient même peut-être dans la maternité avec vous à côté, ils ont eu à attraper des choses, effectivement, ils sont partis. Mais même vous, quand la chose vous a frappé, vous n'êtes jamais mort. Amen, Amen. Parce que, on est tous passés par des, des, des, des, des, des, des maladies, non? On des virus, ce hein, qu'on appelle les rougeurs, tout ça. C est, c est, parce que quand on parle de coronavirus, la rougeole tue beaucoup plus que le coronavirus. Mais oui, vous êtes des médecins, enfin, vous êtes des médecins, vous comprenez cela, effectivement. Donc, ça veut dire que, et, et, et regardez, mais ça, c'est venu, ça a frappé, les uns, ils sont même partis, mais toi, c'est resté en toi, ça, ça a créé l'humilité encore en plus. Vous comprenez C'est un peu ça. Mais c'est comme ça que... Dieu a sa façon de pouvoir faire des choses vêtements. Mais on peut voir même dans notre vie, dans certaines circonstances, on se dit, mais... Ah, c'est pas possible. Comment est-ce que moi, je peux passer comme ça, puis arriver quand j'étais même jeune, Je connaissais même pas Dieu, mais il y avait comme quelque chose dans ma vie qui, quand j'allais quelque part, je sentais une, comme une protection. Mais je connaissais pas Dieu. C'était toujours Dieu. Parce qu'avant que tu sois formé dans la scène de ta maman, il te connaissait, en fait. Et autant marqué de Dieu, eh ben Dieu a eu à pouvoir, il manifester. La personne, effectivement, qu'il Donc c'est comme cela que nous réalisons que quand il, il naquit, effectivement, et qu'il a été donc manifesté sur la terre, il a montré effectivement qu'il était. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas quand on parle effectivement de fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu, effectivement. Oui, il dit alors, si il est fils de Dieu, il doit avoir le père. C'est normal, c'est vrai qu'il a un père puisqu'il est né de Dieu, effectivement. Comme vous le savez, de la parole de Dieu, effectivement. Mais en fait, quand on l'appelle fils de Dieu, c'est parce qu'il est le sauveur. Fils de Dieu veut dire donc le sauveur. Aujourd'hui, c'est écrit, alors, il vous est aujourd'hui un sauveur. Un sauveur. C'est comme quand on l'appelle fils de l'homme, donc ça dit « le prophète. Donc là, fils de Dieu, donc sauveur effectivement, dans sa manifestation en tant que sauveur. Donc, comprenons, et c'est comme ça qu'en en, en marchant et en vivant. Et alors, il est arrivé dans les des Écritures, comme l'Écriture nous fait savoir, puisqu'il était mort en Sévélie, et le troisième jour, il est donc ressuscité. C'est comme ça qu'il a dit donc à ses apôtres et dit effectivement que euh, ne partez pas de Jérusalem attendez jusqu'à ce que nous l'avons entendu jusqu'à ce qu'effectivement nous avons compris la raison pour laquelle il avait demandé de vous attendre c'est lui qui est monté là il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour continuer effectivement l'œuvre. C'est pour ça que ce ne sont pas des prédicateurs c'est le Seigneur Jésus Christ dans l'homme qui continue effectivement son œuvre. Quand un serviteur de Dieu vous aime, ce n'est pas l'homme qui vous aime, c'est le Seigneur qui vous aime au travers de l'homme. Et ça, c'est quelque chose... C'est pour ça que vous devez toujours remarquer une chose comme ça, qu'un véritable homme de Dieu, qui est choisi par Dieu comme les apôtres, ils ont beaucoup d'amour pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas que ces hommes sont des hommes qui ont de l'amour. En fait, non. À cause de la nature qui est en eux. Parce que si Dieu... S'ils étaient simplement des hommes, ils feraient beaucoup de dégâts. Mais ils sont devenus spéciaux parce que le Seigneur est là-dedans. Voilà pourquoi que. Oh, que Dieu nous aide. C'est pour ça que beaucoup C'est pour ça que quand le Seigneur a prié en disant qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Et vous avez remarqué une chose, il a dit pourquoi il a dit cela Il dit mais personne. Regardez enfin, très bien pour que nous comprenions aussi rapidement ces chose. Dans euh, le livre de Jean au chapitre 17. 17, 17, 17. 17 18. Jean 17. Jean 17, voilà. Il nous dit cela, hein. il dit une chose ici, verset euh, verset, 17, verset 12, il dit, euh, lorsque. Même pas verset, 11, il dit, verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-le en ton nom, garde-les garde, garde en ton nom, ceux, tous ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. C'est cela, non bien, attends, je vais reprendre la version que nous avons ici, avec, avec, avec vous, je pense que Jean 17, Jean 17, là. Jean 17 et nous, nous disons à partir du verset, euh, le verset, verset 11, je redis cela, il dit, Jean 17, verset 11, il dit, oh, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux je, dans le monde, je les gardais en ton nom, et j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en enfin, fait que les doit fait accompli. Ici si il nous dit quelque chose de tellement si important, il dit, il dit je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi personne, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Et il parle en fait de l'unité entre lui et le Père souvenez. Okay. Et dans cette unité, effectivement, il nous dit une chose, et quand la question lui a été posée euh, euh, par, euh, d'abord, euh, euh, Thomas d'abord, et puis Philippe qui lui a posé la question, euh, lorsque le Seigneur a dit, dans sa parole, il dit « Maintenant, que euh, vous, vous savez où je vais, maintenant vous en connaissez le chemin ». Et puis il dit, mais c'est Thomas qui dit, mais, mais maintenant nous ne savons où tu vas. Je pense à cela dans Jean 14, on dit. Jean 14, effectivement, et, et, et, et il dit, il dit mais, et Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il ajoutait une parole, effectivement, c'était avec une raison précise. Il a bien répondu parce que Thomas a dit Mais nous nous connaissons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin Il dit Il n'y a pas de problème. Je dis Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et puis il ajoute en disant que nul ne vient au Père que par moi. Il a fait exprès. Parce que comme ça, ils vont se poser la question de pouvoir savoir comme cela est sorti effectivement. Parce qu'il dit Mais nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors là, ça crée un petit souci. Alors les disciples ont dit, mais nous tournons autour de toi, on regarde, tu n'es que toi le seul, tu es le fils de Dieu. Et puis tu dis, si nous, nous avons vu, si nous, si il dit, mais et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et puis il dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Donc. Nous comprenons, comme nous l'avons aussi entendu, que le Père révèle qui est le Fils, et le Fils, c'est lui qui nous révèle qui est le Père. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que c'est lui qui a vu le Fils, et bien, a réellement vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, où veux-tu chercher le Père Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, un seul Dieu, un seul Esprit, ce qu'on était qui, non une seule foi, un seul baptême, ainsi de suite, donc un seul Dieu, un seul Esprit. Donc, il nous montre l'unité qu'il y a effectivement, parce que, dans nos paroles, on nous dit effectivement que Dieu est Esprit, c'est vrai. Puis on nous dit, oui, parce qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en Esprit, et en vérité, car Dieu est Esprit. C'est écrit. Et puis on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, la parole et l'Esprit sont un. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ est et la parole de Dieu faite chair. Donc, quand on le voit, on ne peut pas voir autre chose que Dieu lui-même. Alors, maintenant, il a prié, il dit, mais en fait qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Donc, ça veut dire qu'absolument, cette unité qui est entre euh, le Seigneur Jésus et Dieu soit une unité, comme une unité parfaite, effectivement, cette même unité doit aussi se prolonger aussi dans ceux qui sont donc euh, les croyants, dire, mais à là pour ses disciples, effectivement, qui soient un comme donc, les disciples, moi, qui soient un comme toi et moi, nous sommes un. Bon, cela démontre quoi, effectivement, que l'unité, effectivement, c'est l'unité de la parole avec l'esprit. Or, les disciples n'avaient reçu simplement que la parole. Or, la lettre tue. C'est l'esprit qui avait mes filles. Voilà pourquoi il avait insisté en disant, il a dit, bon, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Même substance, même nature, sans interprétation, la parole pure. Et ils l'ont reçue. Et ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Donc, ils ont reçu la sémence créatrice. Celle qui crée, effectivement, je l'ai rapportée parce que moi-même, je suis la manifestation de la parole. La sémence, ils l'ont reçu, ils ont reconnu, mais vraiment, tu viens de Dieu, je suis sorti de toi. Donc, ils ont gardé cette parole maintenant. Or, oh, moi ici, je suis non seulement la parole, mais les germes des vies qui donne en fait la, la vie à la parole. Oh, ce qui donne la vie à la parole, c'est ton esprit. C'est pour ça qu'il disait, celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, n'a pas la vie éternelle. Donc, la chair, la parole, les la.. la le sang, effectivement, parce que la vie est dans le sang. Bien sûr, c'est cela, c'est vrai, c'est ça l'esprit qui vivifie, effectivement, aussi, dans la parole. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est ce qu'il leur a dit, allez attendez dans la chambre haute jusqu'à ce cas. C'est ainsi que vous serez, donc, mes témoins. C'est pour ça qu'on a remarqué une chose dans les scènes d'Écriture, c'est que quand ces hommes-là qui avaient reçu la sémence pure, effectivement, et que l'esprit du Seigneur est venu, germe de vie Jésus-Christ lui-même, qui est parti effectivement, glorifié, et qui revient sous la forme du Saint-Esprit. Le même genre de vie qui était donc dans la parole de Dieu revient maintenant dans ces hommes qui deviennent aussi parole, effectivement. C'est pour ça qu'ils pouvaient agir quand on leur regardait. Mais ce sont des chrétiens. Mais bien sûr que oui, c'était Christ en marche, effectivement. Comme on l'appelle, les Timessiètes, effectivement. Ils avaient l'Esprit de Christ, ils avaient la parole de Christ. Donc ils avaient, mais c'était Christ en fait en action. Il est venu continuer son travail dans Pierre, dans Paul, dans Jean. Alors maintenant, il y avait quoi Il y a eu une unité, effectivement. C'est pour ça qu'il pouvait dire en l'important, on dit, mais ce que je veux, je te le donne. Donc, il pouvait parler, lève-toi et marche, effectivement. Eh bien, la chose s'accomplit. L'unité. Maintenant, vous avez remarqué une chose, effectivement. Dans la prière, effectivement, comme elle a dit, chapitre 17, effectivement, nous continuons cela. Il est très bien. Il dit cela après avoir parlé. Il dit... Euh, verset verset euh, oui. voilà verset on verset en fait qu'il soit un comme nous comme comme un comme nous et puis lorsque j'étais avec je les ai gardé le monde effectivement et en ton nom euh, euh, verset 12, il dit lorsque j'étais avec eux dans le monde je les ai gardés en ton nom j'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux n'est perdu sinon les fils de la perdition afin en fait que l'écriture fût accomplie maintenant verset 13, et maintenant je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Vous suivez Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Vous voyez à peu près la relation Parce que c'est important que nous comprenions ceci. Il est impossible, mon frère et ma soeur, que tu puisses t'aligner sur la nature du Seigneur, et que tu puisses avoir les fréquentations du monde, que tu puisses te plaindre dans le monde. Ce n'est pas possible. Non. Même si vous, vous le désirez, cela est déjà ôté en vous. Parce que le Seigneur étant descendu, vous avez compris en fait que... Ces mondes, d'abord, nous ne sommes que des pèlerins, des étrangers, en fait. Là, effectivement, même si vous essayez de voir faire comme le monde, le monde va vous détester. Il ne peut pas vous supporter parce que vous avez quelque chose que le monde n'aime pas voir. Le monde aime les ténèbres. Mais vous êtes la lumière, effectivement. Alors, mais écoutez bien, le monde... C'est pourquoi il ne faut jamais vous plaindre. « Ah, Seigneur, pourquoi je ne suis pas aimé des gens ?» Oui, si ce sont des véritables fils de Dieu, ils vous aimeront. S'ils ne les sont pas, ils ne vont pas vous aimer. Vous savez, un fils de Dieu, une fille de Dieu, même si son frère ou sa sœur saut dans l'erreur, dans, dans, dans, dans, dans, dans ils sont tombés dans quelque chose effectivement, jamais la haine ne peut se manifester. Ni même pas le mépris. Ah non, non, non, non. Ah, non, non, non. non, Parce que quand tu as le mépris en toi, ce qui veut dire que tu as un problème d'esprit. Ah, oui. Ce qui arrive à ton frère, ça peut aussi t'arriver. Tu penses toujours et dises, mais Seigneur, je ne suis pas meilleur. Parce que si ma soeur a une faiblesse ou mon frère a une faiblesse, effectivement, ça peut aussi m'arriver à moi. Donc effectivement, si tu m'as accordé la grâce comme ça, c'est-à-dire que je ne peux pas condamner quelqu'un. Je parlais hier avec, euh, avec ma soeur qui était venue donc, me voir, j'ai dit, les gens ne me comprennent pas souvent, ils interprètent mal ce que je dis pas. J'ai dit, vous pouvez vous imaginer, réaliser cette scène ici en rapport avec la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Est-ce que vous vous avez toujours entendu, j'ai toujours répété, que je vous réfère, je vous réfère à cela effectivement. Et les gens pensent mal, comprennent mal. Moi j'ai dit, cette écriture ne pourra jamais être arrachée de ma vie. Parce que vous ne pouvez même pas réaliser la profondeur de l'amour de Dieu dans cette écriture. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Vous vous rendez compte, j'ai toujours eu à pouvoir dire, frère, la personne, même les saintes écritures, la condamnent. Et puis, cette personne, elle savait très bien que le tombeau ici, c'est pour moi, ben, l'enfer, j'irai parce qu'on va me lapider, elle, elle était consciente. Il n'y avait aucun prédicateur, il n'y avait aucun, aucun prophète qui pouvait la défaire de cette situation-là. Mais voilà que, et j'ai dit toujours, j'ai dit, non, Dieu est extraordinaire. Chose qui n'est jamais montée au cœur de l'homme, ni à de l'homme, effectivement. Voilà que là-bas, ils avaient cette femme, effectivement, ils l'ont prise là-bas. J'ai toujours dit, à mais pourquoi ne l'ont-ils pas lapidé là où ils l'ont attrapée Il faut se poser la question. Bon, ils n'avaient pas besoin de pouvoir l'amener là. Pourquoi ne l'ont-ils pas lapidé là où ils l'ont attrapée Parce qu'à l'endroit où ils l'ont attrapé, ils avaient les pieds, ils pouvaient la lapider. Mais ils voulaient la lapider. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il dit, mais non, mais euh, vous connaissez c'est Jésus-là, non Il est prédicateur, il peut effectivement, viens voir amener quand même cette femme ici auprès de lui pour prouver aux gens qu'effectivement, que lui, il, il n'agit pas comment, comme Moïse. a C'était leur pensée, effectivement. Mais en fait, pendant qu'ils étaient là avec des pierres, lui, il était de l'autre côté, effectivement, il voyait la scène. Vous vous souvenez On en a parlé souvent ici. Il voyait la scène, frère. Et ils ont quitté là-bas pour amener la femme à cet endroit. Frère, et sœurs, qui, qui, qui est celui qui avait parlé à Moïse Ce n'était pas une autre personne. En fait, Ce n'était pas une autre personne. C'est-à-dire qu'il a dit qu'avant qu'Abraham fit Je suis », il a dit à Moïse « Valère dit que le « Je suis » m'envoie vers vous ». Donc, c'est l'unique Dieu qui disait à Moïse des ordonnances, c'est celui qui l'a, qui a parlé à Moïse. Donc, c'est lui même qui a dit à Moïse, Pour cela, effectivement. Mais c'est celui-là qui s'est tenu à cet endroit-là. Ah oui, oui, oui, oui. Et, et j'aime beaucoup le Seigneur par sa façon de pouvoir faire, parce que et, et, l'amour de Dieu à l'endroit de l'âme, en fait, est plus que ce qu'on peut imaginer, en fait, en réalité. Oui, Dieu, Dieu aime vraiment l'homme. C'est pour ça qu'on nous dit toujours que c'est lui qui aime, il a vraiment Dieu en lui-même. Parce que cette femme-là, toi et moi, nous la méprisions. Bien sûr que oui. Et on serait si moi j'étais là, pour montrer le juge spirituel aussi, je prendrais aussi la pierre pour dire que Moïse a dit, puisque nous croyons Moïse, effectivement, on doit montrer à tout le monde, effectivement, que nous restons dans l'écriture de Moïse. Si j'étais là, on ferait la même chose. Si vous, vous savez, moi j'ai dit, moi c'est la grâce de Dieu. Donc je pense que si moi j'étais là, je serais peut-être parmi ceux-là qui auraient la pierre à la main. Parce qu'on va dire, bon, on va accomplir ce que Moïse a eu à pouvoir dire, effectivement. Et... Prenons aussi un autre exemple, effectivement, la femme, la femme, la femme, ici au puits, la femme samaritaine. Je pense que, si moi, j'étais là, je pense à cette époque-là, et je crois qu'on ne pouvait pas approcher une telle personne. Ah oui, bien sûr que non, parce que, bon, mais regardez ce qui est extraordinaire, ce que, <coughs> on lui amène, effectivement, à la femme, et n'a pas commencé par la condamnation. non. Les gens sont venus, effectivement, bien sûr, parce qu'ils commençaient à pas il ils pouvaient commencer à dire, mais oui, il a commencé à parler. Par le mépris de la femme, effectivement, il ne l'a jamais fait. Et pourtant, la femme était condamnable. Tout le monde a dit, mais il ne l'a jamais fait. Qu'est-ce qu'il a fait comme première chose c'est ça ce qui est merveilleux. Il a posé la question à tous ceux qui étaient là, qui n'ont parlé effectivement des pieds, il m'a dit, mais si quelqu'un parmi vous. N'a jamais péché qu'il soit le premier à jeter la pierre. Vous avez remarqué la réaction Tout un chacun se retourner, la regarder, il a vu son péché. C'est parce qu'on a toujours un regard tout à fait de soi comme si on était le plus saint, la plus sainte, effectivement, que la personne qui vient de tomber ici, si c'est le plus mauvais, c'est le plus étonnant. C'est ça, en fait, le regard que nous faisons. Mais quand le Seigneur a posé la question, ça, c'est une chose qu'il ne pouvait jamais penser. Dis-moi, nous voulons compris pour montrer que nous sommes effectivement... Il ne pouvait jamais penser. Mais il a posé simplement une question. Lesquelles, si quelqu'un parmi vous, parmi vous, n'a jamais péché. Il n'avait pas, pas demandé, il disait, mais, si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis d'adultère. Parce qu'il faut bien lire. Il faut bien lire. Hein? Alors, il dit, hein? mais si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, ah ben, qu'il soit le premier à jeter la pierre. C'est beaucoup de gens qui entendent ça. Oui, frère, mais j'ai dit, mais ceci de effectivement que Dieu est Dieu. Et quand vous avez Dieu dans votre vie, dans votre cœur, frère, et ça, vous ne condamnez plus personne. Vous vivez pour que ces personnes-là puissent aussi vivre, en fait. Parce que votre vie, vous avez réalisé d'abord quoi? La grâce profonde. Quand je vois des gens qui sont déjà, oh oui, tel, oh ceci, effectivement, avec des regards méprisants, ne soyez jamais plus comme ça. Soyez miséricordieux. Vous connaissez l'écriture qui, dans euh, Comme les élus de Dieu. C'est une prédication qui date longtemps. Hein. Comme les élus de Dieu. Ça, euh, lisons ça rapidement. Et puis nous revenons vite dans Jean XVII. Aujourd'hui, je, je, je prends le temps parce qu'il n'y a pas de, des, des gens <rire> qui sont pressés dans. Un, un tout, tout le monde est en connexion. Alors, puisqu'ils sont chez eux en connexion à la maison, ils ont du temps. Donc, euh, je peux prendre du temps. Ainsi aussi, donc, hein, que le Seigneur le bénisse. Alors, nous étions, moi, parlant donc des Colossiens. Colossiens, effectivement, et euh, je pense que c'est cela, oui, euh, au chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, et puis nous revenons dans Jean 17. Colossiens 3, et revenons donc dans Jean 17, sur cette Colossiens 3, verset 12, il dit Ainsi donc, ainsi donc, comme des élus des dieux saints et bien-aimés. Vous entendez ça, non et c'est de Dieu, saint et bien-aimé, ça dit que, et quand on parle de saint, ça dit que les gens là qui aiment tellement le Seigneur, et auxquels le Seigneur a parlé, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu, mais révêtez-vous de quoi D'entrailles de miséricorde. La miséricorde, heureux le miséricordieux. Vous connaissez cela, non C'est dans Matthieu que Dieu vous bénisse. Je crois que c euh, et dans Matthieu, effectivement, cela, je pense quelque part. Hein, euh, euh, C'est ça, écoutez Voilà, voilà. Matthieu chapitre 5, et nous lisons euh, au verset, à, à, à partir du verset même, verset 6, il dit, Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront... Voilà, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit miséricorde. Et puis, ils ont dit donc, comme dit de Dieu saint et bien aimé, revêtez-vous donc d'entrailles de miséricorde, donc de bonté, d'humilité, de douceur. Est-ce que vous comprenez? cette douceur, la tempérance, comme on parle la douceur, effectivement, pas ah, la dureté du cœur, comme il dit, mais non, non, non, ça dit qu'on doit être doux, hein? doux, doux, doux, doux, parce que notre Seigneur était doux, n'est-ce pas Donc d'humilité, donc, donc de douceur, de, de patience, et puis il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, on nous ajoute en disant, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Donc nous, nous avons besoin que le Seigneur nous pardonne. Et il nous est aussi donc nécessaire aussi de pardonner aussi. Parce que nous prions en disant que pardonnons nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si je ne pas pardonner à celui qui m'a offensé, mais vraiment du plus profond de mon cœur, alors comment veux-tu que Dieu te pardonne Puisqu'il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous à ceux qui nous ont offensés. Donc, puisque je n'ai pas pardonné à celui qui m'a offensé, donc ne me pardonne pas. C'est comme ça qu'on passe le message. Oui, c'est comme ça qu'on passe le message. Donc, il dit, pardonne-nous offenses, nous pardonnons, c'est nous offensés. Mais quelqu'un m'a offensé. J'ai toujours la reine. Ce frère-là, il m'a fait ça. Cette sœur-là. Oh, alléluia, Seigneur. Pardonne-moi pour les manquements que j'ai fait. Je, je péché contre toi. Seigneur, mais en fait, ton, ton intérieur, les, la, la, la sœur ou le frère, tu ne nous as jamais pardonné. Et comment veux-tu attendre que Dieu puisse arriver à pouvoir te pardonner? C'est ce qui est important. Donc, ça veut dire qu'on, doit savoir ce qu'il en est quand on s'adresse à Dieu. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que là, quand Christ est notre Seigneur, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une illusion, une pensée qu'on peut arriver à pouvoir avoir. En fait, c'est une réalité qui démontre ce que vous êtes. Effectivement, parce que tous ces sentiments, il faut l'avoir en soi. Ce n'est pas qu'on nous, nous fait ça comprendre pour qu'on puisse être intelligent en disant ben, nous connaissons. Non, il faut que cette parole puisse aussi devenir aussi vie en vous. Aux croyants, effectivement, on dit, mais parce que l'écriture nous fait savoir qu'un fils... Filling... C'est pour ça que nous lisons dans le livre des Corinthiens que l'amour... Je voudrais quand même qu'on le dise, effectivement, aussi. C'est toujours l'amour. Hein. Quand on parle de la charité, c'est l'amour. Donc, c'est la charité, c'est l'amour. Hein. Et puis, je reviens dans Jean 17. 1 Corinthiens 13, et il, est, il nous dit cela, et il nous dit, <c goals> <et> dit mais... <cses> oui, parce que dans, dans ma Bible, effectivement... Et dans, dans la version que vous tous vous avez, il n'est pas parlé, parlé de la charité. Mais dans ma Bible, effectivement, il nous dit ici, il dit, euh, verset 4, il dit euh, L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour ne puis envieux. Bon, je lis, je, lis, je lis dans votre euh, version ici, comme vous avez euh, la plupart de tous ceux qui sont aussi en connexion, ils disent, dans Corinthiens, effectivement, aussi en Corinthiens, il nous dit ça, en Corinthiens, chapitre. 13, c'est là, oui, chapitre 13, de Corinthiens, et, et nous lisons à partir du verset 4, il dit, La charité est patiente. Vous avez remarqué que dans le chapitre 3, nous l'avons lu, non Répétez-vous dans le de des douceurs, d'humilité, de patience. Vous connaissez, non Ce qu'on a lu. Alors, ici, il nous dit effectivement que euh, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité ne point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle, elle excuse tout, elle, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et la charité ne périt jamais, donc l'amour ne périt jamais. Les prophéties prennent enfin. C'est-à-dire que quand nous avons cela effectivement dans notre cœur, nous savons vivre avec nos frères parce que nous savons le supporter. Nous supportons les faibles. Nous les aidons à pouvoir passer les câbles de faiblesse pour devenir forts. Comme le Seigneur aussi nous supporte effectivement. C'est pour ça que parmi les enfants de Dieu, le Père de Dieu, il ne peut pas y avoir de mépris en fait. Ni en fait des regards tout à fait hauts à l'endroit. C'est pour ça que le jour de Pentecôte, quand ils ont vu, c'est merveilleux ces jours-là. Ils ont reçu la parole de Dieu. La Bible nous dit que tout, tout ceux, l'habitude l'amitié de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur qu'une même âme. Personne ne pensait du mal. Non, non, non, non, non, non. on pensait toujours du bien pour pouvoir aider, apporter effectivement pour cela. C'est ça ce que l'Évangile produit en fait dans le croyant qui est un homme, un fils de Dieu qui est né de nouveau. L'amour de Dieu saisit donc son cœur effectivement et son âme. Alors, le Seigneur, Alors ici nous revenons effectivement dans Jean 17, il dit <coughs> verset 11, nous disions cela. Verset 12 et il dit, non, non, non. Ah non, verset 14, il avait dit, non. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Nous avons compris, parce qu'il dit, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde non plus. Nous avons compris effectivement que ce qu'il leur avait donné, mais c'est... La parole pure de Dieu, donc c'est la parole, la, la, la sémence, l'essence même de Dieu, effectivement, la sémence, effectivement, divine, effectivement, sans interprétation, sans rien ajouter, rien que la pure parole, rien que la parole, la parole de Dieu, pleinement la parole. Et il dit que je leur donnais cela, et ils ont reçu, et c'est comme ça que le monde les a donc haïs. Et puis il dit, effectivement, plus bas ici, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Je crois qu'on comprend cela. Et ils ne sont pas du tout du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Parce qu'ils ont reçu la parole que je leur ai donnée. Puisqu'ils ont reçu cette parole, En une parole pure, effectivement, Dieu ne peut pas s'empêcher de pouvoir arriver à pouvoir faire quoi. Si vous remarquez très bien... Quand il est venu le jour où Jean-Baptiste baptisé, qui prêchait qu'effectivement, que je ne suis pas digne, effectivement, celui qui vient après moi, il m'a précédé, vous connaissez cela, effectivement. Et quand il a vu le Seigneur venir vers lui pour entrer dans les eaux, Jean-Baptiste a tremblé, effectivement, et dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Et le Seigneur lui a dit, laissons donc accomplir toute justice, tout ce qui est décrit effectivement, dans les scènes écritures. C'est à ce moment-là, quand il est dans les eaux, effectivement, que là, la voix se fit entendre. Voici donc mon fils bien-aimé à qui j'ai pris plaisir de pouvoir venir, il demeurait et me plongeait dedans, effectivement. Et alors, on nous a dit, qu effectivement, que les signes sénés sont sous la forme d'une colombe qui est descendue, là, effectivement, qui a pris position, effectivement. Donc, c'est-à-dire que Là, aucune chose ne pouvait empêcher Dieu de pouvoir tabernacler Maintenant, dans les vases, effectivement, comme il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Donc, Rien, parce qu'il était donc la parole venue comme la parole l'a voulu, effectivement, et il a accompli quand il est arrivé, il, il a fait ce que la parole voulait qu'il fasse, alors Dieu dit Mais vraiment, je prends plaisir à, à cela, C'est pour ça que quand il a prié pour ses disciples, il a dit Mais Seigneur, il dit Mais j'ai redonné la parole que tu m'as donnée. Ils l'ont reçu, effectivement, ils l'ont cru, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, quand on croit en lui, un péché de se versets en lui et eh bien, la même chose aussi, qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne pouvait pas refuser les pouvoirs des C'est pour ça qu'il a dit Mais attendez, parce que Là, ça ne va pas manquer. Est-ce que, est que vous avez compris Donc, ça ne va pas manquer. Pour quelle raison Parce que ce que vous avez reçu, c'est ce que. Le Père m'a donné, comme le Père m'a donné à moi-même, parce qu'il dit les paroles que je voulais, ce ne sont pas mes paroles. Mais je gardais ces paroles, effectivement. Et il il, il, il, il, il, il s'est donc déversé en moi. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, Dieu était en Christ. J'aime beaucoup cela, réconcilier le monde avec lui-même. Donc Dieu s'est déversé en Christ, et Christ s'est déversé dans son Église. Donc effectivement, puisque c'est la même parole, et Dieu a pris plaisir maintenant, de voir maintenant s'est déversé dans... Son église, effectivement, par le baptême du Saint-Esprit. pour ça qu'il avait mais qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. La parole. Et puis, l'Esprit, effectivement, qui s'est déversé en eux, alors il y avait vraiment une unité parfaite. Maintenant, remarquez très bien, ce qui nous fait comprendre, effectivement, verset suivant, il dit, et verset suivant, il dit, sanctifie-les donc par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux en fait que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, alors, là, quel est le but que, que Dieu cherchait en fait L'unité avec, avec ses disciples, effectivement, qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un, même parole, même pensée, même esprit. Et maintenant, un rapport avec ceux qui devront, parce qu'il avait dit, aller par toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que ce qui le Seigneur a dit. Parce que qui est les disciples, effectivement, de ceux qui croiront à la parole, effectivement. Ainsi de suite. Donc, tous ceux-là qui devront croire, effectivement, ils devaient devenir disciples, effectivement, et devenir aussi des fils de Dieu. Alors, quand on devient fils de Dieu, on ne de devient pas fils de Dieu à moitié. On est fils de Dieu totalement et 100%. Et parce que si on est fils, effectivement, on doit avoir le même DNA, c'est-à-dire que la même nature que les pères. Donc, quand on est né de quelqu'un, on prend le DNA, comme vous le savez, effectivement, on regarde, c'est 100% la même personne. Alors, pour qu'il soit un, il faut qu'il puisse avoir la même séance. Donc, maintenant, ceux-là sont devenus un par la parole. Mais je ne prie pas non seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est écrit ici, hein. Elle est très bien. Et euh, je vais verser le suivant. Et euh, voilà. Ce n'est pas pour eux que je prie seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as vraiment envoyé. Donc il, il fallait qu'effectivement que la même parole qui a produit l'unité dans les croyants, les disciples, les apôtres, effectivement, avec Dieu et, et, et, et, et, et, et, et avec Christ, effectivement, cette même parole qui a créé cette unité, effectivement, pour qu'ils soit un avec Dieu, effectivement, les apôtres, effectivement, cette même parole puisse aussi arriver à pouvoir aussi produire en fait le même effet. Mais pour que cela soit produit le même effet, eh ben, ce n'était pas aux hommes de pouvoir arriver à pouvoir prêcher la parole avec leur façon de pouvoir voir ou de comprendre les choses, il fallait que celui qui donne la vie puisse continuer son travail et utiliser maintenant des vases des, disons comme des micros qu'on a ici pour que sa voix soit entendue. C'est pour ça que le peuple de Dieu comprend et doit comprendre qu'effectivement que l'Écriture nous dit que le Seigneur a dit « mes brebis entendront ma voix ». Il n'a pas dit que les brebis entendu la voix d'un serviteur particulier, d'un messager particulier ou de ceci. Il a dit « non, non, non, non. mes brebis à moi entendront ma voix ». Ça veut dire que le Seigneur, les hommes meurent, mais il n'y pas encore de couverture enfin, des de vases effectivement dans lesquels lui-même, lui-même, pas le prédicateur. C'est pour ça que l'homme ne peut pas dire, bon, moi j'ai envie de pouvoir prêcher ceci, je peux parler ceci. Vous voyez, parfois, on ne peut pas, on dit qu'après, on vient, le Seigneur change tout. Parce que ce n'est pas à l'homme de pouvoir vouloir donner au peuple de Dieu ce qu'il a envie de pouvoir donner. Non, parce que le peuple ne lui appartient pas. Le peuple appartient au Seigneur. Et le Seigneur, comme il est vivant, il veut continuer à pouvoir lui-même prêcher jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est que lui-même qui, qui descend et qui continue à pouvoir parler. Alors quand lui prend le contrôle effectivement, alors il prêche la même parole qu'il a prêché aux apôtres. C'est pour ça qu'on nous ramène sur les fondements des prophètes et des apôtres, effectivement. Parce qu'ils n'ont donné que ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné. Pour quelle raison Pour que nous puissions avoir la même nature. C'est pour ça que quand on écoute des prédications qui sont tellement... Ça peut plaire, effectivement, aux gens. Hein? Ça peut montrer qu'effectivement, que... et c'est très bon, effectivement, ça ne vous amènera jamais dans la présence de Dieu, en fait. C'est pour ça que tous ces hommes qui s'élèvent aujourd'hui, ah, je suis prédicateur, et ceci et cela, comme vous le savez, effectivement, les effectivement, c'est pour ça que c'est vrai, ils peuvent avoir cette euh, démagaison, c'est bon, il n'y a pas de problème, parce que c'est l'intro de l'homme, effectivement, qui aime tellement. Mais en fait, ils ne pourront jamais servir le Seigneur. Le Seigneur l'a dit, mais ils sont, ils sont inutiles. Ce sont des personnes inutiles parce que je ne les ai pas envoyés. Ils ne sont pas utiles à mon peuple. Parce que pour qu'il soit utile, effectivement, il faut que Dieu lui-même. Les, les, les prophètes, en fait, les prophètes qui étaient dans les temps anciens, comme nous savons, effectivement, les chrétiens nous disent, mais à plusieurs reprises, Dieu nous a parlé à nos, à à nos pères, par, par les prophètes. Vous connaissez, non Eh bien, de quelle manière les prophètes parlaient Les prophètes venaient comme ça, ils sortaient comme ça, et disaient, bon, j'ai désir de vous parler de, de, de, de ce que Dieu hein, aurait voulu vous parler, effectivement. Jamais. Quand, quand ils venaient, effectivement, ils disaient quoi Ainsi parle L'éternel. Donc quand c'est ainsi par l'éternel, nous sommes tout oui. On sait que ce n'est pas Isaïe qui parle. On sait que ce n'est pas Amos qui parle. On sait que c'est Dieu qui nous parle. Alors quand nous croyons on sait que Dieu nous a dit, c'est terminé. C'était ça en fait. Et c'est Dieu n'a pas changé sa façon de faire, comme il a fait avec les prophètes dans les temps anciens, oui maintenant effectivement aussi, qu'est-ce qu'il a fait effectivement ben, Il a dit pour le corps de Christ, lui-même. Ce n'est pas que euh, l'Église a choisi, l'Église a voté. Parce que les églises votent aujourd'hui, vous comprenez cela Parce votent, Dieu n'a pas dit que l'église, donc le corps de Christ, va voter. Donc il dit, non, non, non. Il dit, mais c'est dans Ephésiens, au chapitre 4. Hein? Et, et la Bible nous fait comprendre, nous pouvons les lire avec vous, Ephésiens, au chapitre 4, le verset euh, euh, 11, c'est cela qui nous dit effectivement cela. Il nous dit, ah, nous pouvons lire avec vous ici, Verset 7 d'abord, il dit <coughs> « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené euh, captif de la captivité et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qu signifie « il est monté » Il est bien parlé de, de, de, de, du Seigneur, hein? Pas de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Toujours du Seigneur. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de... Tous les cieux en fait de remplir toutes choses. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas un homme, c'est Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Et puis quand il dit, mais il a, par l'Église. Hein, et puis, et il a, c'est lui, hein, Et il a donné les uns comme. Ce n'est pas par, par, par les votes, effectivement, que les églises aujourd'hui me dit, maintenant, bon, nous bon, devons nous rassembler pour pouvoir voter, et puis bon, soit on fait des études universitaires, tout ça. Je n'ai pas vu cela. En fait, il dit, mais, il a donné les uns comme. Donc, c'est lui qui fait des dons à son église. Et c'est lui qui choisit effectivement des hommes que lui a eu à pouvoir avoir. Quand il a regardé, par exemple, le monde, il t'a vu toi, mon frère. Il n'a pas pris l'autre. Toi, ma soeur, il n'a pas pris quelqu'un d'autre. Il t'a pris toi, en fait, pour quelle raison Parce que avant même que tu sois né, Dieu avait déjà mis ce qui était nécessaire au-dedans de toi pour que tu puisses accomplir effectivement la tâche que toi, tu dois accomplir. Pas quelqu'un d'autre, mais toi. C'est ça que nous l'avons entendu, je pense, soit mardi ou j'ai dit effectivement que personne ne peut prendre ta place. Chacun de nous est spécifique et aux yeux de Dieu, effectivement, il est spécial, il est particulier, comme la particularité de tous les doigts que nous avons, Effectivement, bien que ce soit les doigts, mais chaque, chaque doigt a sa particularité. Mais chacun de nous a ce que le Seigneur pouvait lui donner, effectivement. Donc, effectivement, là, il a choisi, il a donné les uns comme. Pour quelle raison Parce qu'en fait, de la même manière qu'il a choisi les prophètes, effectivement, par lesquels il pouvait parler, maintenant il veut parler, effectivement, aussi, au travers, effectivement, des vases qui s'est choisi en fait des hommes. Et qui fait que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour ça que nous avons remarqué qu effectivement, que dans les Saintes Écritures, les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est Saint descendu comme des langues de feu, effectivement, qui s'est reposées sur le croyant, le véritables croyants. Et on nous parle aussi que nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons avoir le Saint-Esprit, effectivement. Parce que c'est Dieu doit habiter en toi aussi pour pouvoir te conduire. Parce que tu deviens maintenant une partie de la parole de Dieu. Parce que quand le Seigneur s'est met à pouvoir parler, il faut que ce qui est au dedans de toi corresponde à ce qui est en train de se sortir. Donc nous comprenons qu'effectivement, il nous est donc nécessaire de pouvoir nous aligner dans la parole de Dieu. Et surtout, et surtout... De ne pas ouvrir les oreilles pour pouvoir écouter autre chose qui peut en fait mélanger et nous amener fait dans la confusion. Moi, se me la question, mais qu'en est-il, comme nous l'avons vu effectivement aussi ce jour-là dans les scènes d'Écriture, que lorsque dit en ce jour-là, vous vous souvenez encore, je pense que tous ceux qui sont connectés se souviennent effectivement, je pense bien, s'ils avaient bien prêté attention, quand vous avez dans Jean 14, dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que je suis en vous et que vous êtes en moi. En ce jour-là, quel jour effectivement Le jour où le Saint-Esprit va descendre parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de confusion. Parce que l'esprit de vérité ne peut pas vous amener à la confusion. Il dit comment est-ce que la Trinité... Nous, maintenant, on sait très bien que la Trinité n'existe pas. Parce que le Saint-Esprit nous a maintenant révélé effectivement les choses. Il n'y a plus de confusion. Parce que s'il n'était pas là, s'il l'avait pas... On serait toujours, oui, mais oui, c'est vrai, je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais, mais quand même, quand il dit, mais mon Père qui est un mon ça, tu ne peux plus te poser que parce que tu as compris. Quand on dit par exemple, il parle de mon père, c'est normal qu'il est dans la forme d'un serviteur. Donc il faut qu'il joue tout le rôle. Parce qu'il est parent rédempteur, peut-être un homme comme moi. 100% un homme, effectivement. Et puis 100% Dieu. De sa façon, s'il si, est né, il doit quand même avoir un père. Dieu sait jouer tout ce rôle-là, effectivement. Parce que le Saint-Esprit, maintenant, te veut passer comme là. Ah, mais comment est-ce que c'est ci et cela Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Et quand il vient, effectivement, quand la parole est proclamée, tu proctues dans la parce que tu dis gloire à Dieu, parce que c'est la chose qui fait « Alléluia dans mon âme », parce que c'est la vérité. Pourquoi Parce que le même esprit qui est là, effectivement, pour que. Alors, nous comprenons qu'effectivement, qu il nous est absolument nécessaire de pouvoir être positionnés dans les choses qui concernent Dieu, parce que nous avons aussi une place dans le plan, c'est le programme du Seigneur. C'est pour ça que, fois, nous parlions ici, quand nous avions l'occasion de pouvoir nous rassembler ici, effectivement, nous disions et nous entendions la parole qui effectivement, que les enfants de Dieu ne se lassent pas pour écouter la parole de Dieu. Quand on a l'esprit du Seigneur dedans de soi, effectivement, on peut rester pendant des heures. Écoutez la parole de Dieu. Pour quelles raisons, en fait Parce que on veut apprendre davantage du Seigneur. On veut que le Seigneur nous instruise effectivement. Et plus on apprend davantage, plus on devient encore davantage plus spirituel. Plus on est spirituel, plus on domine sur les choses naturelles. C'est pour ça que quand on, on reçoit, effectivement, et quand on a des problèmes, lorsqu'on rentre, effectivement, les problèmes sont réglés. Parce qu'on sait maintenant comment réagir. Parce que le problème ne peut jamais être au-dessus de toi. C'est toi qui dois être au-dessus du problème. Parce que si les problèmes ont surgi, effectivement, mais c'est parce que c'est dans ce concept, effectivement, les choses qui sont sur la terre. Or, le Seigneur t'a dit que tu dois dominer sur toutes choses. Alors, nous réalisons l'importance de pouvoir réellement aussi avoir la parole de Dieu, et non pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu, et nous désirons simplement que ça ce soit cette parole divine du Seigneur dans notre cœur, dans notre âme. C'est pour ça que nous demandons la grâce du Seigneur pour que, en nous parlant, il puisse aussi nous, nous ouvrir encore davantage pour pouvoir nous éclairer, pour que nous puissions comprendre effectivement, Seigneur, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer Jamais, je termine par là, jamais le Seigneur ne pourra laisser son peuple élu dans les ténèbres. Quand quelque chose se passe sur la terre, vous savez, j'ai dit, parce que bon, on me pose beaucoup de questions, surtout par euh, ceux qui sont donc en Guyana, comme je vous l'ai dit, effectivement aussi. Alors, on me pose toujours la question, quand ces choses, ce virus ici est sorti, et il y a eu des prophètes maintenant qui se sont levés, et voilà, c'est Dieu qui veut faire ceci, qui veut faire cela, c'est les mêmes Beaucoup de gens sont, sont sortis. Alors, on m'a envoyé un, un message d'une dame, je ne je sais pas si c'est des prophétesses ou quoi, à laquelle elle a parlé en disant que Dieu du ciel m'a parlé. Moi, je ne méprise jamais rien quand quelqu'un dit que Dieu lui a parlé. J'ai toujours du respect. Mais comme je le disais l'autre fois, je dis, je vais simplement écouter, et cela effectivement, moi, et quand on écoute, on prend les scènes d'écriture, je crois que j'en avais parlé ce mardi où je dis quelque chose comme cela, mais bon, quand on voit comment est-ce que la chose effectivement se termine, j'ai dit, mais un, un véritable prophète, il annonce d'abord, parce que si les vérités je dois venir, si, tu, si Dieu va te parler, il t'a fait savoir, savoir, puisque tu es prophète. Et t'annonce voilà, annonce à mon peuple que dans trois mois ou dans cinq mois, dans six mois, il va y avoir un virus qui va se passer, et ce virus va eh, terrasser le monde, effectivement, jusque, puis ça va créer toute confusion effectivement, sur la terre, ainsi de suite, effectivement. Tu annonces, ainsi par l'éternel, ben là-bas, parce que ce m'a parlé, ben, on attend, cinq mois après, on voit coronavirus. Ah, mais coronavirus est sorti. Des mois et des mois et des mois, et des mois il est sorti, et puis toi tu viens nous sortir. « Oh, le Seigneur m'a parlé, et voici que le virus dit, mais il fallait parler avant le virus. » Pas après que le virus soit sorti pour te faire maintenant un prophète. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut dire, « Mais oui, voilà, il va faire ceci, il va faire ceci, parce qu'il est déjà là, et il fait déjà des ravages. » Mais avant que le virus ne vienne, annoncez-nous l'avenir, ce qui était écrit dans la scène d'écriture. Donc, nous respecte effectivement, mais c'est pour ça que nous avons toujours besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Et surtout pour un temps comme celui-ci, et comme nous avons aussi cette, euh, cette, cette, cette circonstance, comme les saintes écritures sont toujours merveilleuses pour nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit Nous ne devons pas paniquer. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, effectivement Elle dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ces moments, comme les choses sont ainsi, c'est aussi un moment pour nous de pouvoir va -quer à la prière prendre le temps de pouvoir maintenant chercher la face du Seigneur parce qu'on ne peut que lui dire Seigneur tu es vraiment grand nous, avons, nous, nous voyons ta main est tellement si puissante juste quelque chose de très petit comme ça regarde comment tout le monde est à genoux ils ont, ils ont la puissance ils, ils méprisent ton nom effectivement mais aujourd'hui aucun ne peut relever la tête tout le monde baisse la tête parce qu'on ferme les écoles pour un vide donc tout le système est complètement arrêté que ce soit l'économie, parce que, si vous remarquez très bien, c'est qu'on a eu, si cela prolonge, effectivement, il y aura la faillite. Ah oui, parce que les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Les, sites, bah, comment les gens vont, vont pouvoir avoir les moyens financiers Puisqu'il n'y a pas de circulation, tout est fermé. Mais vous continuez comme ça, le, le monde s'asphyxie lui-même. Ah ben oui, parce qu'il faut bien réfléchir. Combien de temps vous allez maintenir, effectivement, si on doit fonctionner, effectivement, juste quelque chose comme cela, effectivement, regarde comment le, genre, le monde se met à genoux. Mais si tu faisais encore plus puissant, parce que si tu pouvais faire tomber des grêlons, tu pouvais faire tomber, faire comme tu avais fait agite, mon Dieu, Seigneur, le monde ne va pas tenir, mais tu es Dieu. Et nous apprenons à nous incliner devant toi, en voyant qu'effectivement que ta main est puissante, et que ta parole est vraiment vraie, tu nous montres effectivement que tout ce que tu as dit, ça va s'accomplir. Parce que par ceci, effectivement, on a vu comment les diables, comment faire effectivement, on voit les décisions qui viennent parce que tu as... Tu as dit que ces choses se passeront ainsi. Maintenant, on voit l'avant-goût et nous sommes heureux et nous voulons maintenant... » C'est pour ça qu'il dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et que nous, nous ne sommes pas dans l'éternel pour que ces choses-là nous surprennent. Nous devons être conscients, effectivement, que notre Dieu nous conduit, notre Dieu nous éclaire. Que le Seigneur vous bénisse effectivement et qu'il vous fortifie davantage. Je sais que vous êtes restés chez vous en connexion, mais comme nous l'avons dit, euh, « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'éternel », les désirs de tout un chacun était de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur pour pouvoir réellement prier. Et maintenant aussi, par là, nous réalisons combien la grâce qui nous a accordé d'avoir un lieu. Parfois nous venions dans cet endroit, nous étions tellement, vous savez, vous savez des gens qui méprisants, qui ne comprenaient pas tellement l'importance. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut apprécier. Il dit, parce qu'on se souvient du Seigneur, oh, un dimanche comme ceci, la chorale serait là en train de pouvoir chanter. Et nous, là, faites-moi de pouvoir chanter, danser, santé les cantines, être dans notre assemblée. Mais regardez, nous sommes restés à la maison. Et nous, nous sommes là, entre les quatre mille de la maison, juste derrière l'écran, Alors que nous aurions été dans un endroit que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir pour le chanter et le louer et le glorifier Et par là aussi, nous apprenons, cela il, il faut que nous remercions Dieu pour ce qu'il nous donne. La grâce d'avoir un endroit où on peut trouver nos frères, on peut trouver nos soeurs. Et puis d'apprécier aussi tous ceux qui jouent aux instruments, à la chorale, tous les services qu'il y a ici pour dire que... Parce que souvent, l'effet de pouvoir les avoir tout le temps, on trouve que c'est habituel. Non, nous devons réaliser que c'est vraiment important de pouvoir avoir effectivement ce que Dieu nous a donné. Et maintenant apprécier la communion fraternelle, apprécier aussi d'être présent dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne. Je prie pour que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun de vous dans les lieux où vous êtes effectivement et qu'il vous accorde effectivement aussi de pouvoir être aussi ferme et persévérant aussi dans la foi. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons nous lever. Tendre Père et précieux Sauvain, je voudrais vraiment te dire encore merci pour la grâce que tu nous as accordée encore aujourd'hui de pouvoir être là. Et c'est vrai, c'est un moment qui n'est pas facile. Tes enfants ont pleuré Père. Au oh Dieu, avec le désir de pouvoir venir dans ta maison. C'est là que j'ai vu aussi ceux-là qui te désirent autant. Et aussi les autres ont fait des efforts, mon bénévole Père au Dieu, parce que ce n'est pas facile de rester là à la maison un jour comme celui-ci. Nous voulons être là pour pouvoir te servir, te louer, te glorifier, mon bien Persa. Mais comme nous l'avons eu à pouvoir aussi le lire, nous devons rendre à César ce qui est à César. Quand le gouvernement a décidé, Père au Dieu, nous devons respecter ce qu'ils ont dit. Et nous te remercions aussi parce que tu as dit, à Nazar, ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous te rendons toi la gloire, l'honneur pour pouvoir servir encore davantage, mon Père. Saint. Que tu sois Sois donc béni et glorifié encore mon roi, oh Dieu soutiens ton peuple, mon béné qui était aussi nombreux à l'écran, qui soit aussi béni, qui soit aussi fortifié encore davantage, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ceux qui ont été aussi à la technique encore aujourd'hui, mon père saint pour les diffusions divisions en fait que ton peuple qui reste à la maison peut plus aussi entendre ta parole, Père. Je te rends gloire et honneur pour ce que tu fais, mon sauveur mon père tu Sois donc béni et glorifié mon Père Saint, car j'ai ainsi prié mon roi, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter juste un, un cantique et puis euh, prier, notre monsieur le frère Christian va prier pour que vous aussi qui êtes donc à la maison, vous soyez aussi congédiés. Que Dieu te bénisse. Nous chantons le numéro 130 dans les fards. Voyez comment toutes les prophéties S'accomplissent sous nos yeux. 130. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Annonçant venue du Seigneur. Bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps, combien de temps pensez-vous Mon frère, ma soeur, nous encore mes frères. Oui, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Seigneur se voyent dans les ciels, sur la terre et partout. proclamant, mort, il n'y aura plus de temps. Ribentez-vous ou vous mourrez. Combien de temps, combien de temps pensez-vous mon frère m'a soeur, nous sans comme mes frères. Oui, il est plus tard que vous ne le pensez. Mais le Seigneur revient bientôt. Bientôt, nous serons ennuyés. À la maison de celui qui nous attend qui vit, Et avec lui nous régnerons Combien de temps C'est vous, mon frère, ma soeur, nous Toutes choses y soyez alors sages et sobres, prenez toutes les abus, Vivez la vie de mort chrétien. Combien de temps, de temps pensez-vous, mon frère, ma soeur comme oui, il est plus tard que vous ne le pensez. Le Seigneur, C'est vrai, notre Dieu et notre Père, Tu reviens bientôt pour nous chercher, Seigneur Jésus. Mais avant cela, Seigneur mon Dieu, comme Tu l'as promis. Tu manifesteras réellement ton époux sur la terre, mon sauveur. Nous voulons réellement rendre témoignage de ce que toi tu es, de ce que tu fais encore aujourd'hui, mon sauveur. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, qui est la manière dont tu l'as conduit, mon sauveur. La hauteur, la profondeur, la largeur, Seigneur, de ce que toi tu manifestes encore comme amour pour nous, Seigneur. Tu aimes l'homme, Seigneur. Voilà pourquoi tu préviens, tu avertis, Seigneur, avant que les choses ne puissent arriver, mon sauveur. Gloire te soit rendu, notre Dieu, parce que nous réalisons combien il est un important Seigneur, d'être à tes pieds Seigneur nous réalisons combien c'est un privilège pour nous Seigneur de te servir mon sauveur, tu as dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, tu nous as éclairés, tu nous as donné ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, merci parce que chaque jour de notre vie, Père, tu nous éclaires, mon Sauveur. Bénis notre pasteur, fortifie-le, Seigneur, la tâche elle est grande, mon Sauveur. Ô oh, Père Céleste, continue à nous nourrir, continue à nous éclairer, Seigneur, au travers de tes serviteurs, de tes envoyés. À toi seul, soit la gloire. Bénis chaque frère, chaque sœur, nos enfants, nos petits-enfants qui sont à la maison, Seigneur, devant l'écran, Seigneur, qui eux aussi, Seigneur, mon Dieu, se consacrent à toi. Nous voulons, comme ton serviteur l'a dit, en cette période, mon sauveur, réellement, resserrer les rangs, mon sauveur, et demeurer dans la prière, Seigneur. Nous soutenons les uns les autres, Seigneur, mon Dieu, combattant le bon combat de la foi. Seigneur, nous savons qu'en toutes ces choses... Tu es plus que vainqueur. Et puisque tu es plus que vainqueur, nous aussi, nous sommes des vainqueurs. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, ton sauveur, nous t'avons ainsi prié. Et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Vous savez, pendant que je priais tout à l'heure, et aussi pendant que le Serviteur de Dieu a porté la parole, et il y a une pensée qui m'est revenue à l'esprit. Souvenez-vous, frères et sœurs, 2020, c'est l'année... Je vous laisse répondre. Vous n'êtes pas là pour répondre, mais je réponds à votre place. 2020, c'est l'année des conquérants. Ne peut conquérir que celui qui est en Christ et ne peut vaincre que celui qui est en Christ. Que le Seigneur nous aide réellement. Souvenons-nous de ce que Dieu nous donne réellement par la bouche de son serviteur. 2020, année des conquérants, nous sommes en plein conquête et nous savons que nous avons la victoire. Que le Seigneur nous bénisse richement avant de pouvoir terminer la réunion. J'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur pour une année de plus qu'il a accordé à notre sœur Marie Chantal aujourd'hui. Et j'ai reçu un message de notre sœur Christine que vendredi 13 c'était aussi l'anniversaire. Donc Dieu a accordé une année de plus à Rachel, notre enfant, la fille de notre frère Frédéric. Que le Seigneur puisse réellement aussi la bénir. Que le Seigneur soit glorifié. Remercions le Seigneur. Tendre Père Céleste et notre Dieu Nous voulons vraiment te remercier Pour ce que tu fais Seigneur Merci tout puissant Père Pour l'amour que tu manifestes encore à l'endroit de tes enfants Seigneur bénis notre soeur Marie Chantal Tu connais son amour Père Tu connais sa consécration Pour toi Seigneur Jésus bénis-la Qu'elle marche encore davantage avec toi Jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher notre Dieu Bénis son mari, bénis ses enfants Bénis sa maison mon sauveur Que réellement elle et toute sa maison Puissent te servir notre Dieu Bénis Rachel notre enfant aussi Seigneur qu'elle soit fortifiée, gardée dans le cœur de ta main, en bonne santé, Seigneur mon Dieu, au Père. Que cet enfant grandisse aussi dans la crainte et le respect de ta parole. Qu'elle puisse t'aimer comme ses parents t'aiment, Seigneur Jésus. Qu'elle te soit aussi consacrée comme elle a été, Seigneur mon Dieu, quand elle est née, mon Sauveur. Que ton nom soit béni, mon Sauveur. Merci pour ton amour et ta, ta bonté, Seigneur. Béni soit, tu, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni et glorifié. Je rappelle encore le message qui a été réellement euh, publié hier. Comme vous le savez, euh, si Dieu le permet, nous nous retrouverons le, le mardi. Mais en même temps, je rappelle encore qu'à partir de demain, donc lundi, euh, mercredi et vendredi, de 12h à 18h, le pasteur reçoit. Donc prenez le temps de pouvoir... Téléphonez au secrétariat de manière à ce que vous puissiez avoir l'heure à laquelle le pasteur va vous recevoir. Donc s'il vous plaît frères et sœurs, respectez cela, appelez euh, le secrétariat et on vous donnera l'heure à laquelle vous pouvez venir pour que le, pas, le pasteur puisse vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse, si vous avez une requête ou un message, envoyez-le moi pour que nous puissions réellement prier pour cela N'hésitez pas, que le Seigneur nous bénisse richement Demeurons dans la prière comme le Serviteur de Dieu nous l'a recommandé Là où vous êtes, frères et sœurs, levez-vous Nous allons prier et remercier le Seigneur Pour ce qu'il a fait pour nous encore aujourd'hui Hier, aujourd'hui, pour jamais Jésus ne change pas Tout se flétrit ici pas Jésus Ne change pas Béni soit son nom Amen Béni soit son nom Ne change pas, Seigneur Jésus, tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci parce que tu connaissais ce jour éternel. Tu l'as voulu ainsi, notre Dieu. Oh, nous avons été bénis dans ta présence, mon Sauveur. Tu es là, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, peu importe la distance, tu es celui qui parle, tu es celui qui touche, tu es celui qui change, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui agit encore aujourd'hui. Seigneur, béni sois-tu parce que tu as visité nos frères qui étaient réellement en connexion, Seigneur. Oh, laisse-nous réellement t'adorer. Laisse-nous te louer, notre Dieu. Laisse-nous réellement te dire combien nous t'aimons notre Père. Seigneur, donne-nous réellement encore plus de zèle, peu importe les circonstances, Seigneur mon Dieu, des jours à venir, mon Sauveur. Mais Nous regardons qu'à toi, notre Dieu. Nos yeux, nos regards sont fixés vers toi, Seigneur, car c'est de toi que vient notre délivrance. Tu es avec nous, Seigneur, que tu ne nous as jamais abandonné. Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Laisse que ton Saint-Esprit, Seigneur, conduise ton peuple, mon Dieu. Nous gardons la foi dans l'unité de l'esprit, dans l'unité de la parole, dans l'unité de la foi, mon Dieu. Nous voulons réellement persévérer dans ta parole mon sauveur, que cette parole de persévérance demeure dans nos cœurs notre Dieu, louange à toi mon sauveur bénis chaque frère et chaque sœur Seigneur bénis tous ceux qui y ont contribué afin que cette connexion soit possible mon sauveur, souviens-toi de mon sauveur, n'oublie personne mon sauveur bénis nos familles, bénis nos enfants tous nos frères et soeurs qui sont dans le monde le monde entier Seigneur qu'ils soient bénis, qu'ils soient fortifiés Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus Christ notre Seigneur Béni notre pasteur, soutiens-le Père La tâche elle est grande Seigneur Même pour les consultations qu'il aura tout au long de la semaine mon sauveur Oh Père mets en lui les paroles Seigneur mon Dieu De fortification, d'exhortation, d'encouragement Seigneur mon Dieu afin que ton peuple soit davantage affermi À toi la gloire notre Dieu à toi la puissance, autorité à jamais Dans le nom de Jésus Christ notre sauveur Nous t'avons prié et remercié Père Amen Que le Seigneur soit réellement béni à mardi Dieu voulant Leçon 22, pendant que nous sortons. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors sont à ceux quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde.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 Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais, y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé, bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient et je ne me sens jamais comme chez moi. Dans... Oh oui Seigneur, Seigneur tu sais, il n'y a point d'ami comme toi.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 victoire dans des champs de la plus douce ouange qui monte depuis le ciel et je ne me sens jamais comme chez moi Donc, oh oui seigneur seigneur tu sais il n'y a point d'ami comme toi si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 les anges me font signe depuis la bord du ciel et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce.